Donc, bonjour Thomas Babord. Bonjour Aymeric. Comment se fait-il que tu vas nous parler de euh, de, bah, de cabinet de conseil aujourd'hui et eh ben, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Pourquoi Parce que mon métier, c'est justement de travailler dans un cabinet de conseil. Et que euh, j'ai entendu pas mal de trucs. Et il y avait plein de choses avec lesquelles j'étais d'accord. Et notamment pas mal de critiques de gauche sur les cabinets de conseil. Et puis il y a des trucs que vous trouvez que c'était un, euh, un peu moyen, un peu flottant comme, euh, comme discussion. Et je me suis dit que bah, c'était le moment d'en parler, de trouver un peu les, les, les, les, les points d'intention à avoir dans nos discours euh, quand on est à gauche sur les, les cabinets de conseil. Et puis euh, je pense que. Vous avez tous vu le scandale du McKinsey Gate. Et si on peut profiter un peu de ce temps-là pour taper sur Macron, au cas où tu aurais des personnes qui douteraient, qui auraient un peu envie de voter Macron, et ben on va on va pouvoir un peu doucement, mais avec fermeté, les défoncer sur cette question des cabinets de conseil. Je vais mettre un titre à ce stream qui s'appelle qui s'appellera McKinsey avec un insider. Alors je ne travaille pas. Je ne vous dirai pas pour quelle boîte je bosse de conseil, mais je ne travaille pas pour McKinsey. Je ne suis pas assez euh, chic pour ça, mais okay. euh, on va en parler. Donc, c'est ton lien avec les cabinets de conseil, euh, c'est le fait que tu travailles dans un cabinet de conseil. Tu ne vas pas nous dire lequel, mais ouais. euh, voilà. Mais il fait partie des euh, cabinets de conseil qui euh, sont sortis dans Mediapart. Euh, voilà, parce qu'il n'y a pas eu que McKinsey qui est sorti, donc euh, ah. je n'en dis pas plus. Mais, euh, okay. mais ouais, il euh, y, y en a qui sont sortis. Moi. Ok, donc ça a quand même un petit lien avec McKinsey, parce que c'était ma deuxième question, figure-toi. C'est. Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais, enfin En tout cas, c'est un lien okay. avec les boîtes de cabinets de conseil qui aujourd'hui sont vraiment euh, dans l'État, euh, qu'on retrouve à plein d'endroits euh, de, de l'État, et notamment dans l'informatique, mais ça, on, on va en reparler. Et, euh... et voilà. Ok. Et voilà. Et, et notamment coup, dans le domaine, euh, euh, bah, je crois qu'on va en parler après, notamment dans le domaine de la santé. Oui, bah oui, oui, oui justement, il y a des questions très spécifiques sur, le, sur ça. Alors, il y a M. Hibou tout à l'heure qui demandait, c'est quoi un cabinet de conseil Eh bien, incroyable, vraiment, euh, je vais vous donner un conseil, je vais vous dire un truc. Un cabinet de conseil, c'est des gens, vous les payez et ils vous donnent des conseils. Unbelievable. Amazing. Voilà. Non mais en vrai, le, le, le vrai truc d'un cabinet de conseil, c'est ça, c'est de, euh, de, de, de <rire> source officieuse de mediapart. Non non, je ne donne, donne pas d'article. J'essaie de séparer le pro du perso euh, à mort. Mais en gros, euh, euh, un cabinet de conseil, c'est voilà, c'est quelqu'un que vous avez une question, vous posez une question, vous cherchez une réponse à votre question, et ben vous allez payer pour avoir des conseils. Cependant, cependant, en général, les cabinets de conseil ne font pas que du conseil pur, ils n'arrivent hmm. pas à dire « salut, voilà le bon conseil ». Ils vont aussi des fois, parfois, faire ce qu'on appelle du « delivery », c'est-à-dire produire quelque chose pour vous. Notamment dans l'informatique, on parle de cabinet de conseil ou de société de conseil dans l'informatique, alors qu'en vrai, ils font ce qu'on appelle du « delivery », ils, le, ils le font des logiciels pour, euh, pour des services publics, notamment. D'accord, ok. Ok, ok. Donc, euh, par, donc bah là, tu viens de répondre à la question suivante qui était celle de, encore une fois, hibou euh, qui, qui parle justement qu'est c'est quoi les activités des cabinets de conseil, c'est quoi les livrables, c'est quoi tout ça ouais. euh... Eh bien, euh, tu as à peu près autant de types de, de, type de cabinets de, de conseil que de, euh, de boîtes de conseil. Mais en gros, historiquement, les gros cabinets de conseil euh, qui ont qu on marché, je pense euh, McKinsey bien sûr, mais euh, euh, je ne sais pas, Accenture, euh, Deloitte, euh, les trucs comme ça, c'est historiquement souvent des cabinets de qui faisaient du conseil en finance et en stratégie financière. Très souvent, ils sont rentrés par la petite porte, souvent les, les, les cabinets de conseil marchent comme ça, ils rentrent par la petite porte sur euh, « vous avez besoin d'un expert comptable pour faire votre comptable » hop, on rentre là-dedans, on vous aide à faire la compta, et puis après, on vous dit, mais attendez, vous savez, si vous nous payez un peu plus, on pourrait vous donner un conseil pour pouvoir économiser plus de thunes. Et donc mmh. on fait un premier conseil et puis après on pourrait vous expliquer comment faire pour payer beaucoup moins d'impôts parce qu'on euh, connaît les trucs et astuces, ah, etc. pour payer fiscalée. beaucoup moins d'impôts. D'accord. Voilà. Et après on vous fait un conseil sur « Ah ouais, mais en fait vous devrez informatiser vos trucs. Euh, » Et puis là on va vous payer pour euh, vous donner du coup, conseil sur comment informatiser vos trucs. Et puis après on va encore plus loin, on dit « Mais en fait, euh, on va le coder à votre place parce qu'en fait vous n'avez pas d'informaticien chez vous. » Et bam, mmh. hop, on, on rentre. Et donc le grand truc du cabinet de conseil, c'est de rentrer par une petite lorgnette. Et euh, après rentrer, s'installer, placer des gens un peu partout euh, pour pouvoir euh, aide, aider et assister, euh, le, euh, assister des gens. D'accord, ok, ok. Voilà, okay. voilà c'est ça. Euh, Nature Quark, pour avoir une réponse d'un cabinet de conseil, tu te donnes un huitième de la réponse par la suite et après tu payes pour avoir les 8 autres très ré réponses. Ah, c'est ouais. un peu ça. Ok, ok. Alors j'exagère évidemment, hein, mais euh, t'as as, as, as pas mal de. Enfin, ça marche en tout cas historiquement comme ça. Donc là il y a Sniper qui nous dit à euh, quoi ça sert d'avoir des cabinets de conseil sur l'énergie par exemple si on demande pas directement aux ingénieurs ou aux physiciens. Alors c'est une question qui... qui est pas mal revenue aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Mais pareil pour euh, les informaticiens. Euh, moi, je viens historiquement de l'informatique. Avant, j'étais développeur et euh, maintenant, je fais du conseil euh, plus mais. Euh, en fait, c'est ça que propose les cabinets de conseil, c'est qu'ils en fait, ils trouvent des experts à ta place et ils te louent des experts pendant six mois. Et en fait, cette tech de, de louer des experts pendant un court laps de temps, elle n'est pas déconnante. Typiquement, vous avez besoin d'un logiciel, un logiciel X ou Y, je sais pas, euh, la gestion de paye, euh, tu vois, de la mairie de Trifouillis les Oies, je dis mmh. n'importe quoi, tu vois, euh, ton logiciel de, de de paye et eh ben tu vas euh, mettre six mois pour le faire mais du coup est ce que c'est intelligent d'embaucher quelqu'un à temps plein pour pouvoir faire ce logiciel qui va te prendre six mois ou est ce que tu ferais mieux euh, pas mieux de toi de louer entre guillemets de louer des informaticiens pendant euh, six mois trois quatre informaticiens ils font ton logiciel de paye et puis après ils, ils se barrent et ça vaut pour le service public mais ça vaut pour enfin ça vaut pour toutes les boîtes privées mais ça vaut aussi pour le service public il y a un moment euh, euh, la question de toi d'embaucher de, à temps plein des gens sur des projets qui sont finissables bah voilà, à mon avis ça se questionne quoi. Ok ok, et puis alors du coup il y a Reinet qui nous demandait tout à l'heure c'est quoi les conseils que délivrent les cabinets de conseil et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire on pose une question et ensuite on va te donner des réponses avec, comment dire, des paiement paiement quoi. Ouais, sachant qu'il y a différents trucs, là je suis entré un peu dans l'informatique pure et dure mais tu as différents types de conseils et ce qui qui est étonnant en fait, c'est aussi ça le, le métier que j'ai appris et en fait je pense que c'est un, un vrai métier, c'est que souvent les gens te demandent euh, un conseil officiellement sur des questions techniques, euh, nous on m'a demandé des conseils sur les API, euh, voilà, mmh. et en fait tu vas chez eux, tu poses des questions euh, et en fait tu... À réfléchir en fait, très très vite, tu te rends compte que le problème de base, c'est plus un problème de politique interne dans la boîte et de chefferie qui se font la gueule. Qui t'as le chef de machin, il y a dix ans, il lui a mal parlé, du coup, il lui en veut, du coup, il veut pas lui filer les infos. T'as tel autre chef, tu te rends compte que un séminaire d'entreprise, il y a une coucherie et qu'en fait, c'est le drama, ils peuvent plus parler. T'as l'autre endroit où t'as un chef aillon qui a mis en fait, c'est comme YouTube, quoi. Exactement, <rire> c'est comme tout, en fait, c'est des jeux politiques. Et en fait, toi, tu es à l'extérieur de ça. En fait, ils te payent officiellement pour un truc technique, mais en fait, tu réponds à une question euh, politique euh, du mieux que tu peux, tu vois, en fonction de qui te paye aussi. Mais tu essayes de dire les vérités qu'il faut pas dire ou qu'eux eux peuvent pas dire, tu vois, en disant okay. bah, en fait, souvent, les gens, ils ont déjà la réponse à leurs questions, tu vois, et, euh, et donc tu, tu, tu fais ta presta qui est de, qui est de répondre à, la, à leurs questions techniques, voilà, bon, on a déjà mmh. fait des, des trucs sur les API, comment on fait une API X ou Y, tu dis, bah oui, pour faire une API, c'est comme ça. Et ils disent, ok, bah maintenant, on la met en place, ah oui, mais là, ça va pas parce qu'il y a Jean-Michel qui veut pas, il y a un truc qui veut pas, etc., etc. Et donc là, tu fais de la politique et tu dis, bah en fait, euh, non, on va pas t'écouter, on va pas, on va faire comme ça, et en fait, euh, lui, on n'est plus d'accord. Et donc, tu, tu fais un peu de politique dans l'entreprise et à partir de ce moment-là, si tu veux, euh, tu, tu réponds plus aux vrais besoins besoin caché de ton client. Okay, voilà. Mais vous sentez tout le problème de cette manière de faire. C'est-à-dire que quand tu commences à faire de la politique au sein d'une boîte qui n'est pas la tienne, bah très vite tes potes avec la direction, tes potes avec tout le monde mmh. et en fait au prochain problème, ils vont être un petit peu accro à toi et ils vont te, te réembaucher. Hum... Mmh. Ok, ok. Alors, ah, yes, tu vois, voilà, monsieur Hibou qui répond voilà, tu t es, t es freelance dans une boîte de développement, bah tu vois, toi aussi tu fais du conseil, du dev, de la mise en prod. Ouais. Il y a, a Ibou justement tout à l'heure qui demandait, euh, parce que alors, Ibou tout à l'heure nous disait qu'il avait regardé un, un reportage sur le cabinet de conseil, euh, qui s'était ouais. beaucoup renseigné la semaine dernière sur le cabinet de conseil, et, et il, nous pose la, il te pose la question c'est quoi le lien avec l'économie néoclassique Alors, je pourrais pas te dire, mais je pense qu'il y a. Il y a cette idée, ce rêve euh, absolu que tu pourrais euh, euh, récupérer des... Euh... Je vois que ma caméra, elle tremble, non Je sais pas si vous un... ouais, il y a un problème d'écran vert de temps en temps. C'est un peu bizarre, mais euh, ouais. je ne sais pas si ça vient de chez toi ou chez moi. Mais... Bref, euh, ce que... Ça répond à un rêve ultra-libéral de dire on va pouvoir embaucher euh, quelques petites personnes à des moments précis pour répondre à des besoins précis. La vérité, c'est que ça marche sur des trucs d'urgence et c'est important sur des trucs d'urgence, sur des trucs à très court terme. C'est une, moi je pense en tout cas que c'est une mauvaise, dé... euh, une mauvaise manière de faire tourner une entreprise, que ce soit une entreprise ou un service public d'ailleurs, sur le long terme, parce que tu as des trucs où tu vas avoir besoin euh, euh, de gens tout le temps. Et en fait, tu as des questions de culture d'entreprise qui mettent du temps à être apprises. Euh, tu vois, bah, rentrer mm -hmm. dans un service. Moi, j'ai bossé, par exemple, pour, pour euh, je ne vais pas vous dire qui, mais euh, pour un service public aussi, euh, qui est dans le domaine de la santé, notamment dans le domaine du Covid. Et en fait, bah, tu as des règles métiers, tu as des questions de métier, tu as des questions de réglementaires, mm -hmm. tu as des questions politiques. Et ça, tu mets du temps avant de les comprendre et avant d'être... Euh, euh, d'être là-dedans tu vois. Et, et si tu peux répondre vite à une question technique ou une question un peu politique euh, rapidement euh, si tu veux être efficace je pense que sur le moyen et long terme euh, il vaut mieux que tu sois euh, euh, à long terme autre problème aussi il y a, de... aussi... ouais. a, a Fluxumet gens... qui dit hein, qu'il y a une, une petite incohérence dans le discours qui dit si ça ne vaut pas le coup d'embaucher à temps plein un conseil une expertise, pourquoi chercher à se rendre indispensable, mais est-ce que les cabinets de conseil cherchent à se rendre indispensable, c'est la question aussi bah ça dépend, il y a des cabinets de conseil plus ou moins honnêtes, mais euh, il ouais, y a pas mal de cabinets de conseil qui, qui cherchent à se rendre dispensables, qui cherchent à être dans les endroits un peu stratégiques, euh, qui, cherchent, qui cherchent à pouvoir se faire embaucher et avoir d'autres trucs, tu vois. Donc il y a, y a tout un truc euh, malaisant Après, il y a des cabinets de conseil plus ou moins éthiques, euh, McKinsey mm -hmm. par exemple, ils sont connus pour être pas fous et pour être une fois que tu as mis le doigt dedans, mais euh, voilà. Euh, je, je voudrais juste redire un truc. Mmh. Une contre-proposition, enfin un contre-problème euh, par rapport à ce que je viens de dire sur le fait d'embaucher à long terme ou pas. C'est-à-dire que ouais. t'es bon techniquement sur un, ton domaine de spécialisation quand t'as vu plein de contextes métiers différents. Euh, tu vois, dans l'informatique, euh, quand t'as connu 4-5 euh, entreprises différentes, que t'as connu 4-5 langages de programmation différents, que t'as connu 4-5 manières de faire, de mettre en prod, de, de faire des trucs comme ça, et eh bien en fait t'as une expertise parce que t'as as vu différentes choses, t'as pu comparer et t'as pu être intelligent. Le problème, tu vois, et donc là je, je vais faire un, dire un truc de droite, c'est que quand tu es fonctionnaire et que tu es depuis, tu plus dans la même, euh, tu vois dans le, même, dans le même service informatique, de la même boîte ou du même service pour l'État, mm -hmm. bah en fait, tu vois qu'un seul monde, tu vois qu'un seul domaine et en fait, tu ne te remets pas en question, tu vois pas d'autres choses, et c'est très embêtant et c'est vrai que là-dessus, les euh, cabinets de conseil apportent un vrai truc. Ils apportent des experts qui ne sont pas des experts, c'est juste des gens qui ont eu plein d'expérience. Et, et pour le coup, euh, ayant été dans l'éducation nationale, euh, je vois très bien le problème parce que en effet, quand tu as des vieux informaticiens qui ont été formés dans les années 80 et qui doivent oui. te faire euh, les structures euh, de serveurs, notamment des établissements, euh, c'est extrêmement compliqué en fait. Et, euh, et du plus. coup, ça devient, ça devient, euh, bah oui, très très vite. Euh, euh, comment dire, euh, complètement euh, archaïque quoi, vraiment, il y a, y a des, ouais. des archaïsmes à cause de ça. L'informatique c'est vraiment le cas typique où les choses avancent très très vite, c'est-à-dire que les connaissances que tu as appris en telle année, elles te servent plus après tu vois, mm -hmm. et c'est même des modèles voulus, par exemple tu vois, genre, je me rappelle quand j'ai fini ma, ma, mes, mes études d'informatique, on m'a proposé d'être expert Windows Server 2003 parce que c'était à peu près dans ces années-là. Bah, c'est cool. Non, c'est de 2007 à l'époque froid. Euh, mais du coup, bah, quand tu es expert Windows Server 2007 et que tu te vends sur le marché de l'emploi en tant qu'expert Windows Server 2007, bah, autant te dire qu'en 2022, euh, tu sers à rien, tu vois <rire> ça n'a pas de sens. Tu vois et les technos, c'est aussi un vrai problème dans l'informatique, c'est que les technos sont pensés avec de l'obsolescence programmée. Et en euh... plus, voilà. Donc, je ouais, pourrais a... vous parler de, des pires trucs que j'ai vus euh, dans, dans, dans le métier. C'est ce qu'on appelle les, les bus euh, ou les ESB ou maintenant les API managers. c'est un peu le même truc. En gros, c'est des logiciels que vous mettez au milieu de vos entreprises pour connecter différents trucs. Typiquement, je vous la fais un peu très très vite et très très grosse maille pour pas rentrer dans la technique, mais tu branches le logiciel de paye avec le logiciel de compta, avec le logiciel, euh, euh, je sais pas, de gestion de planning, tu vois. Bam, bam, bam, tu vois, tu, tu, tu branches tout ça sur un seul même logiciel qu'on appelle un USB, un bus, tu vois, mm -hmm. Et qui vont donner de l'information à tout et à tous ces trucs. Okay tu as une boîte de conseils qui va te vendre ce logiciel-là en disant ça va être formidable, tous tes bouts de logiciel interne de ton entreprise vont pouvoir être euh, communiqués les uns avec les autres. Tu dis ah ouais c'est formidable, au final. Sauf que faut payer euh, 1000 euros par mois. Bon, c'est un peu cher, etc. etc. Et pour l'installer, il faut payer 10 000 euros. Bon, ok, 10 000 euros, euh, machin. Et en fait, la première année, c'est 1000 euros. Puis la deuxième année, c'est 2000 euros. Puis la troisième année, en fait, tu veux rajouter une petite fonctionnalité. Ah, mais il faut un expert dans, te, dans ce ESB, euh, machin. Du coup, mmh. si tu veux un expert qui te développe son truc-là, c'est 50 000 euros, il faut le prendre du Japon, le mec. Ah, ok, et puis après tu dis bah, maintenant c'est plus de 1000 euros par an qu'il faut payer, c'est 4000 euros par an. Ah vous n'êtes pas content bah, On peut tout débrancher et en fait votre entreprise s'arrête totalement de A à Z. Mmh. Ah bah non on va continuer. Ouais, ouais, et il en fait y a une les dépendance. Pieds et point lié, mmh. voilà. Et en plus là où il y a la perversion dans la perversion, c'est que les cabinets de conseil font de la marge là-dessus. Et te disent oui vous avez absolument besoin de ce logiciel là euh, dans votre entreprise, euh, installez-le et en fait tu as les éditeurs du logiciel qui te refilent du fric en arrière-bas euh, plan parce que tu as installé ça chez eux. Donc ça, c'est vraiment le truc. Et ça, on en voit beaucoup, quoi. Est-ce que, est que euh, par exemple, euh, Pronote, c'est quelque chose de ce, de ce goût-là Très certainement. Très certainement parce Alors, je ne connais pas Pronote, tu vois, je mais… Je ne connais pas trop non plus, mais en vrai, il y a, y a une entreprise derrière, tu vois, qui, justement, vend ce truc-là et ses mises à jour. Et un service qui, justement, bah, s'il si, euh, ne fonctionne plus, euh, le, le, le fonctionnement des établissements est complètement euh, sclérosé, quoi. Il y a plus de possibilité. L'éducation nationale, s'arrête. Ouais non, vraiment. Il hein, y a vraiment un truc euh, comme ça avec ah ouais. Euh, Pronote. Ouais. ouais. ouais. Donc voilà. euh, c'est un truc dans, dans ce goût-là. Ok, ok, ok. Il ouais. euh, y a Erol Iro tout à l'heure qui nous disait euh, « Que faut-il pour faire appel à un cabinet de conseil Est-ce qu'un ministère doit avoir une autorisation Est-ce qu'il faut forcément être une entreprise ou est-ce qu'une personne privée peut, peut, peut demander ?» euh... Alors, je ne suis pas expert parce que je ne suis pas dans les, les, les, les, les bails, mais je sais que l'État, de manière générale, je crois que quand ça coûte moins de 40 000 euros, tu n'es pas obligé de faire un appel d'offres et… Ouais. Euh et de faire un truc sur le marché public. Un marché public d'appel d'offres, je ne sais plus comment on appelle ça. Ce qui est euh, d'ailleurs oui. un vrai euh, nid à problème Un jour, on parlera des marchés publics sur cette chaîne, il se trouve que j'ai un ouais. des amis qui est très très euh, calé là-dedans et il euh, y, a, y, a, y a des vrais vrais soucis. Voilà. Ouais. et ma copine euh, récemment qui est fonctionnaire a fait un appel d'offres, notamment dans le domaine de l'informatique et on voit bien comment ça marche. Enfin, j'ai pu voir un peu de l'autre côté, côté État, mm -hmm. euh, de comment ça marche. Et en gros, bah, dans un… Dans un appel d'offres, tu dis, bah voilà, je veux tel truc, tel projet, développer tel projet sur telle partie de, de mon activité, ça doit répondre à tel critère, je veux qu'il y ait tel truc, et puis on, on lance l'appel d'offres, des gens y répondent, euh, et, puis, euh, et puis après, tu, tu, tu, tu réponds. Alors oui, c'est n'y a problème, mais c'est bien qu'il en ait. C'est-à-dire que oui. s'il n'y avait pas d'appel d'offres, là, on serait dans la mafia pure et dure, et euh, voilà. la question, c'est des critères d'appel d'offres. Il euh, y a des appels qui sont faits, hein, par exemple, euh, les... Ma copine, tu vois, elle a, elle a posé des critères, d'ailleurs je l'ai un petit peu, tu vois, à dire bah, en fait, c'est pour un projet informatique, les bons critères c'est ça, ça et ça, et puis à la fin, bah en fait, on regarde le truc, c'est pas, pas que ça a été pipé, enfin, moi je pense que c'est pas forcément pipé, mais c'est juste que tu sais ce que tu veux, et à la fin, les boîtes, elles, elles répondent ou pas à ce que tu veux. Et souvent, ouais. les boîtes, elles, elles déposent des, des plaintes ou des recours, tu vois, administratifs, en disant, mais bah, en fait, je veux que vous m'expliquiez plus en profondeur, et c'est complètement normal, et c'est bien que ça se fasse, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Ça peut être pipé, mais euh, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop... Euh... Alors ensuite, il y a euh, ouais. Telken qui nous avait posé la question à quel point leurs conseils sont influencés par leur idéologie, leur lien avec d'autres entreprises amies C'est ce que tu disais tout à l'heure euh, avec les, les chefs d'entreprise, quand tu arrives dans une entreprise et qu'on te reprend par la suite. Euh, Est-ce qu'il y a une influence réelle sur bah, la culture de l'entreprise au sein de la boîte de conseil ou pas du tout bah... Une, dans un monde capitaliste, le but d'une entreprise, c'est de faire de plus en plus d'argent. Euh, donc c'est essayer de rester euh, souvent le plus longtemps possible, alors après tu as des bonnes boîtes et des mauvaises boîtes, euh, je vais reparler là-dessus, donc tu vas essayer de te vendre toi et puis après de vendre potentiellement des copains, tu vois, mm -hmm. notamment là ce que je racontais c'est l'histoire de, de logiciel. Euh, voilà. après je mets un petit bémol vis-à-vis -vis de ce que je dis, c'est qu'à la fin tu vois il y a des experts et les experts, moi, moi si je fais ce métier c'est parce que ça me fait marrer de changer toutes les six mois de boîtes et ça me fait chier de rester trop longtemps parce qu'une fois que j'ai vu trop la gueule des gens j'en peux plus, j'ai envie de me barrer, j'ai envie de voir, euh, voir ailleurs, donc après il faut qu'il y ait du roulement etc. Donc c'est une logique aussi euh, qui est compliquée euh, à gérer. Euh... Voilà. Est-ce qu'on a une idéologie Ouais, c'est l'idéologie capitaliste quoi. C'est euh, faut faire mmh. de l'argent. Et après, on a quand même... Enfin, je sais pas, les gens sont... faut, faut pas penser qu'on est tous des méchants qui... Enfin, tu vois, genre, moi, je peux pas un cabinet de conseil, mais je suis quand même un peu de gauche. J'ai quand même un, un peu un... un tout un, petit peu. Un, un respect de mon client. Et tu vois, genre, je cherche pas à lui vendre n'importe quoi tout le temps. Et je suis pas débile. Et je pense à d'être à peu près honnête dans mon métier. Et, et voilà. Mais euh, voilà. Alors, du coup, moi. Euh... J'ai déjà, déjà dit à un client que c'était bon. En fait, moi, ça m'arrivait de dire bah, on arrive au bout de la mission. Et, euh, voilà. et là, typiquement, je bosse pour une grosse boîte. Euh, euh, je lui ai un peu posé un, un ultimatum en mode bah, vous nous avez payé pour faire euh, de la transfo, j'en parlerai après. Euh, pour faire la transfo, il faut ça, ça, ça et ça. Nous, on va proposer de le mettre en place. Maintenant, il faut que vous preniez la décision, est-ce que vous le faites ou vous le faites pas Si vous le faites pas, c'est pas grave. Mais du coup, on va partir. Et voilà. Il y a des boîtes qui ont un peu moins de scrupules et qui disent non, non, mais d'accord, on va faire exactement comme vous dites, et puis finalement, en fait, on ne va pas faire du tout de la transfo euh, que vous vouliez au début, mais euh, voilà, en tout cas, ouais. Ok, ok. Alors moi, du coup, j'avais une Je vois autre... je veux bien y répondre après, ouais. Vas-y, vas-y, vas-y, si tu veux. Alors, Bamleva, il pense, euh, que pensent-ils euh, pense des sociétés qui vendent des ERP style SAP Je sais pas ce que c'est. C'est l'incarnation du diable. D'accord, <rire> okay. Les ERP c'est ce le mal absolu. Je, sais pas ce que Alors, je vais expliquer ce que c'est que les ERP. Vas -y, vas -y, les, les ERP c'est des gros logiciels de compta, je vous l'ai fait un peu court, mais qui structurent toutes les boîtes et notamment toutes les boîtes mmh. du CAC 40 sont, utilisent mmh. des ERP de type SAP, ça fait partie des leaders du marché SAP. Comment ça marche euh, vous avez une boîte, vous faites, vous êtes une petite moyenne boîte, vous faites votre comptage sur Excel et puis au bout d'un moment ça ne marche plus trop donc vous achetez un logiciel un peu mieux et puis au bout d'un moment le logiciel il ne marche plus trop parce que vous commencez à être 10 000 salariés et il faut mmh. un peu un plus gros logiciel. Et SAP, du coup... Ils viennent voir le DSI, le DSI c'est le directeur des services informatiques de la boîte ou euh, de, de l'entreprise. Ils disent « Ok, tu veux euh, as un problème de logiciel de, de, de, de comptable Ok, et ben, écoute, je te propose une conférence sur les îles euh, Malouines de je ne sais pas quoi <rire> ou euh, euh, à Tahiti pour avoir euh, une présentation de comment fonctionne euh, SAP. Est-ce que ça t'intéresserait d'avoir cette conférence-là Évidemment, tout est payé, on t'offre la nourriture, euh, les voyages et puis il y a une visite guidée euh, des îles, machin. » Mais surtout, tu es libre de ton choix, tu vois. <rire> et donc, euh, et, euh, voilà, ils y vont. Et puis après, les mecs, qui reviennent. C'est bon, bah alors, c'est où qu'on signe, tu vois. J'ai eu des vacances gratuites euh, pour, euh, pour euh, SAP. Et bam, ils signent SAP. Et en fait, une fois que tu es dedans, toute ta boîte tourne autour euh, de, euh, de ce logiciel-là. Et tu bah ne ah peux oui. jamais en sortir. Jamais. C'est impossible d'arrêter que... la comptabilité dans une entreprise. Dans le fonctionnement, tu et sais, ça voilà, on penser un, un peu... Pouvoir, euh... mais... Bah oui, tu m'étonnes. Et, et euh... attends, juste, je précise un truc, attends, parce que la blague dans la blague, c'est que pour <rire> installer SAP, en fait, tu fais, tu l'installes pas vraiment, tu le configures, tu vois, mm -hmm. euh, ça peut mettre des années, voire, des, des, voire vraiment très long, et parfois ça ne marche pas. Et il y a des boîtes qui sont écroulées en essayant d'installer SAP, et qui n'ont jamais réussi. Ah, c'est terrible. Voilà. C'est terrible, terrible. Et euh, du coup, c'est marrant parce que moi, ça me fait penser, tu sais, aux VRP qui vont voir les médecins pour aller ouais. vendre tel ou tel euh, médicament, et notamment tel laboratoire aux médecins pour que les médecins prescrivent plutôt tel euh, cachet que tel autre et qu'ils vont voir aussi les pharmacies pour permettre de mettre en avant leur euh, truc. Ça ressemble vraiment beaucoup à ça, sauf que là, il y a vraiment un lien de dépendance qui se fait. Et, euh, et par contre, il y a quand même une, une, une offre de service, quoi, parce que quand on, on te paye des vacances, quoi finalement, on te paye un petit séjour sympathique dans des, dans des euh, très beaux lieux. ouais Le tarif jour de, de SAP, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le TGM, taux journalier moyen. Euh, Alors c'est cher, mais je crois que je suis plus cher que les mecs de SAP. Je ne dirais pas de combien les boîtes me payent, mais enfin, si je suis, je peux le dire. Euh, euh, moi, quand j'ai bossé pour l'État, on me payait 1000 euros par jour. Euh, et honnêtement, je pense que je ne valais pas du tout 1000 euros par jour. Quoi. Mais ça, c'est le marché, ça. C est... C est, on pense qu'on ne vaut pas et, et on en conseille... fait... Mon conseille... Moi, ouais, je donne des... Alors, donc j'ai beaucoup parlé d'informatique, maintenant je parle des, des transfos. je fais des transfo. en gros, je, je conseille à des gens comment s'organiser pour travailler efficacement dans l'informatique. Mmh. Euh, parce que mettre en place un projet informatique, ce n'est pas euh, euh, comme mettre en place un projet, euh, je ne sais pas, comme euh, créer un bâtiment ou un truc comme ça, ça marche de manière différente, les informaticiens, ce n'est pas des ouvriers, mmh. euh, quoique pour en parler. Euh, et, et, et voilà. Donc, mes conseils, c'est comment organiser une équipe d'informaticiens et d'informaticiennes pour qu'ils bossent bien ensemble. Je crois qu'on est un tout petit peu plus cher que les SAP, mais euh, c'est voilà, c'est de l'ordre du 1000 euros par jour quoi. On parle de, de ces trucs-là. Vous vous imaginez sur 6 mois euh, mmh. ce que ça peut coûter quoi Ouais, ouais, ouais, ouais. On, on voit très bien. Oui, c'est bon, aux alentours de 200 000 mille du coup c'est ouais, ouais. Ouais, ça, ça, ça fait J'aimerais bien que cet argent aille dans ma poche. Tant juste, je précise pour ceux qui n'ont pas compris, cet argent ne va pas dans ma poche après. Hein. Oui. Cet argent va dans la poche de mon entreprise qui, après, me remet un salaire qui est pas dégueu, on ne va pas pleurer, tu vois, <rire> mais qui est pas non plus euh, les 1000 euros par jour. Quoi. Voilà. Oh, c'est quoi C'est 800 euros par jour Non. Non, non, <rire> non. non, non. Euh, du coup, alors je pense que tu as répondu un petit peu à la question, mais je pense quand même qu'elle est importante. C'est quoi la différence entre une société de conseil et un think tank eh bien c'est une bonne question en général les think tanks sont associatifs et euh, mm. les euh, think tanks en général vont être euh, plus euh, de l'ordre du politique euh, du politique global le politique général avec des chiffres général alors que euh, alors que euh, ah ouais tu dis euh, BAMELVA va de 500 à 2000 euros par jour, ok moi j'ai vu des trucs plutôt autour de 600 à 700 mais j'ai peut-être pas été dans les meilleurs SAP euh, donc euh, ouais le think tank c'est plus un un organe de pensée, enfin, un, un, un truc sur les politiques publiques, alors que les cabinets de conseil, ça voilà. peut être sur Et souvent, ne ouais. sont pas payés. Et les finquins ne sont pas ça peut arriver, mais pas toujours. Ok, ok. Euh, ensuite, alors, il y a une question de Telken, qu mais je pense que... Parce que là, ça parle de sur quel budget s'est pris, justement, euh, les, les paiements des cabinets de conseil, mais du coup, ça tu sauras pas trop nous dire, parce que... Bah, chaque boîte est un peu différente. Des fois, c'est la DSI, des fois, c'est le service. Pareil pour le... Mmh. le euh... Pour, euh, pour le service public. Euh... Mm. Chaque, chaque fois, c'est différent. Des fois, c'est. Le... Alors, du coup, il y a qui nous pose une question. Et tout à l'heure, elle posé un petit peu cette question-là aussi. Euh, par exemple, pour, pour McKinsey, ça, si ça n'aboutit à aucun résultat, à quoi ça sert de payer autant Mais elle nous posait la question tout à l'heure comment ça se fait que les prestations soient si chères Qu'est-ce qui est indiqué sur les devis pour justifier ce prix-là Bah. Pour moi, il n'y a aucune raison que ce soit aussi cher, à part le marché. C'est-à-dire que euh, tu veux des gens... En fait, ce qui est compliqué, il y a un double truc, il y a un double jeu, notamment pour McKinsey. C'est-à-dire que McKinsey fait partie des top 3, tu vois, avec, euh, avec, euh, avec Deloitte, avec... Euh... Il y a quelques très très gros cabinets qui sont très reconnus sur leur stratégie et qui ont une flamme, enfin Gartner par exemple, euh, qui sont euh, vraiment euh, très hypés dans le milieu. Et en gros, quand tu demandes un conseil, tu vas être sûr que ton conseil soit juste et bon, tu vois. Et mm. donc, tu es prêt à payer très cher pour avoir le bon conseil qui va t'aider euh, là où tu as besoin. Et du coup, les TJM s'enflamment. Et souvent, ils prennent des gens qui ont fait beaucoup d'études, qui portent bien la cravate, euh, qui, sont, euh, qui ont cette image de professionnels, d'experts, de, tu vois, du sujet, mmh. et qui vont vraiment euh, répondre à tout ça. Donc, quand les gens sont perdus, ils sont prêts à, à mettre un peu n'importe quel prix, quoi. Et après, tu as une concurrence tu vois, entre les bons et les mauvais. Les bons, comme ils sont demandés, bah, ils, ils, ils sont très chers. Et, euh, et les moins bons, ils sont un peu moins chers. Mais souvent, quand tu demandes un conseil, tu n'as pas envie du moins cher, tu as envie du, du plus cher. Euh, euh, voilà. Notamment dans l'informatique, tu vois, as des, notamment sur le, le dev, euh, nous, on fait partie des boîtes qui sont un peu plus chères que les autres et on, et on se le vend comme ça, on dit nous euh, si vous voulez un, un travail, un site qui soit fait je sais pas, en six mois, euh, euh, qui soit de qualité bah, vous pouvez prendre le Presta euh, euh, pas de bien côté mais vous aurez un résultat dégueulasse et qui sera un peu pourri, ou vous nous prenez nous et vous savez que ça va bien marcher, que ça va être cool et, euh, et en plus nous on a une très bonne image sur le bon bref je vais pas parler de ma boîte euh, qui fait que en fait, les gens sont prêts un peu à lâcher des plus gros billets que les autres quoi. Hmm. mais c'est vraiment une question de marché ouais. c'est vraiment une, une question, question de marché, aussi. ok ok euh, ça vrai, pourquoi quoi à... les payent payé autant À mon avis, il y a d'autres problèmes. Mais... Alors, il y avait la question, ça s'adresse à qui, euh, ces cabinets qui, Quels sont le, leurs types de clients C'était Manga TD qui posait cette question-là. Ouais. Et euh, du coup, tu as un petit peu répondu. Je suppose que c'est des boîtes quand même assez grandes euh, ouais. puisqu'elles ont besoin de ces services-là, mais d'un autre côté, euh, des boîtes qui ne veulent pas non plus créer un poste spécifique sur ce sujet-là, c'est ça Ouais, c'est ça. Euh... Oui, des boîtes ou des services publics. C'est-à-dire que mmh. moi, j'ai bossé sur le service public, euh, je, sur, euh, je ne vais pas vous dire quoi, mais dans l'informatique et le Covid, euh, pour rester très large. Et, euh, okay. et sur des trucs, euh, voilà, pendant le Covid, où il y a eu, euh, il y a eu beaucoup d'appels de, de, à, des, à des boîtes de, de prestats qui ont été faits, ils avaient, leur besoin était clair. Ils ont besoin de créer un logiciel très rapidement parce que le Covid est là et qu'il y a des gens qui meurent, il y a des cadavres qui se comptent, tu vois. Mmh. Et ils doivent créer des logiciels très rapidement. Euh, si tu veux, ils n'ont pas actuellement, dans le service public, n'a pas actuellement euh, des, La des ressources, des compétences, que ce mmh. soit techniques, humaines, tu vois, pour très vite répondre à des logiciels qui euh, répondent à leurs besoins. Donc, euh, ça va plus vite de faire un budget et de répondre à ce truc-là que euh, d'embaucher quelqu'un, de créer un nouveau de poste, de, de l'insérer dans une hiérarchie, etc. Pourquoi mmh. il passe par des, euh, des, des cabinets de conseil c'est souvent des grosses entités, mais il y a aussi pas mal de petites et moyennes entités qui euh, savent qu'ils ont besoin d'un truc tu vois, sur euh, un domaine. Par exemple, tu vas prendre un conseil, tu vois, tu, vois, tu, tu peux être une start-up et dire « Ok, j'ai besoin de faire une levée de fonds de 1 euh, mm -hmm. million d'euros, je dis n'importe quoi, euh, je ne sais pas faire parce que je ne suis pas bon au niveau technique et tout, bah, je vais embaucher euh, un cabinet de conseil qui va m'aider pour que je choppe cette euh, levée de fonds et, euh, et le mec va t'aider, euh, va te, te conseiller et te, te proposer un truc. » Ou alors, ça peut être aussi des choix, notamment dans ce qu'on avait appelé la TMA, euh, tierce ma euh, maintenance applicative. Typiquement, tu un logiciel depuis, qui est là depuis longtemps. En fait, tu vas pas trop le faire évoluer, mais tu as quelques bugs qui arrivent depuis longtemps et tout. Et donc là, tu vas faire appel à une boîte de conseil qui va dire, bah ok, vous j'ai un forfait avec vous et je vous paye pendant deux ans pour que vous fassiez récupérer les bugs et que vous corrigez les petits bugs que les gens disent régulièrement. Donc tu vois, okay. là, tu pas sur du conseil, tu es plus sur, euh, tu vois, de... Ouais, tierce maintenant, ce qu'on appelle la tierce maintenant des applications, tu peux faire appel à ça. Ouais, de la maintenance, quoi, mais de la maintenance sous-traitée, c'est ça. Le... Voilà, la maintenance sous-traitée, ouais. Ok, ok. Kabijibini, Et... ouais, par exemple, c'est un cabinet de conseil dans, dans le milieu, ouais. D'ailleurs. Euh... Vas-y, vas-y, vas vas-y, qu vas-y. Qu'est-ce que j'en pense euh, Il y a Erol a qui pas... nous demandait tout à l'heure, tiens, pour te ouais. relancer là-dessus. c'est une grosse boîte française. Euh, ils n'ont pas une super répute euh, mm -hmm. en termes de technicité. C'est-à-dire que les développeurs... En fait, c'est pas... Je suis méchant, putain. Je vais me faire défoncer par les gars de Capgemini. Mais euh, ils n'ont pas une... Ils ont une réputation en fait le milieu de SS2i, donc c'est les cabinets de conseil dans l'informatique, ils ont vraiment cette répute de vendeur de viande. Tu vois, de, euh, on, on trouve un stagiaire euh, polonais euh, tu vois, qui sort à l'arrache, qui a vaguement un jour fait de l'informatique dans sa chambre et tout. On te le vend euh, très cher comme un expert en, euh, dans le domaine technique que tu as besoin. Ils bidonnent le CV et ils te le mettent euh, dans des boîtes. Parce que tu as, mm -hmm. as le bidonnage de CV euh, euh, qui arrive. Quoi. Et CapG, ils sont un peu connus euh, pour ça. Ils sont un peu moins chers, ils font partie moins chers. Et euh, voilà. du coup, alors, tout à l'heure, il y a Erol enfin, e qui demandait... Non, je un, un petit truc sur le chat, Guillaume Rosier pour info, il travaille dans un cabinet de conseil. Bon, on pourra en reparler. Mais euh... enfin. bah, puis je suppose que du coup, ces conseils sont devenus beaucoup plus chers sur le marché du fait de sa notoriété euh, atteinte, non Il faudra lui demander. Il et... faudra lui demander, <rire> c'est clair, il faudra lui demander. Ouais. Euh... Le, truc de, le, le truc de Guillaume Rosier, c'est qu'il a fait un logiciel open source. Et en fait, euh, le résultat... Enfin, la solution, elle est là. C'est-à-dire que le mec a fait Covid Tracker et c'est open source. Et en fait, l'open source, ça marche. Et juste, il n'y a personne qui est payé derrière et c'est top. Le mec a pu continuer, Guillaume Rosier a pu continuer ce truc-là parce qu'il est tombé dans une ss 2 i qui le paye et c'est ça plus ou moins. J'imagine qu'il a dit un truc avec sa boîte et qu'il a un peu de temps pour faire de l'open source à côté, que ça lui ramène une bonne notoriété. Mais le fond de son logiciel, c'est que c'est pas Guillaume Rosier tout seul. Si vous regardez sur le GitHub, donc c'est le truc, c'est que c'est du logiciel open source. C'est libre et du coup, il y a plein de gens qui contribuent là-dessus et c'est top. Ouais. Et euh, du coup, tout à l'heure, il euh, y avait euh, Erol qui demandait euh, Capgemini est une entreprise scientifique. Comment ça se fait ouais. qu'ils se retrouvent à faire du conseil bah Parce que c'est là où il y a de la thune, tu vois. Capgemini, mmh. je vois parler de Atos aussi. Euh... Parce que du ouais. coup, c'est vrai que c'est une question quand même assez centrale. C'est-à-dire que tu es une boîte qui, mettons, euh, fait, euh, je sais pas, bah, moi dans mon, dans mon milieu par exemple, tu es une boîte qui fait des vidéos. tu vois. Tu te dis ouais. Bon, bah, voilà, je fais des vidéos institutionnelles, machin, ok, pourquoi pas. Et puis, euh, puis d'un seul coup, tu te mets à faire du conseil. P pourquoi ça vient Pourquoi ce genre de truc bah Parce qu'en euh... fait, tu réponds à un client. Tu vois, tu as un client qui te dit « Attends, mais en fait, j'ai un tel besoin, toi tu sais faire ah ?»« oui, je sais faire. Tu peux me le faire en quelques mois Ok, je te le fais. Mais alors en fait, euh, pour grandir, il faudrait faire comment ?» Et bah tu commences à poser des conseils, puis en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui ont besoin de tes conseils. Et euh... mmh. Ce que je disais tout à l'heure au début, euh, les, les premiers cabinets de conseil, c'était sur la compta. Euh, tu vois, euh, je sais pas, une, une boîte, euh, un artisan euh, qui est expert euh, euh, dans sa chaussure, tu vois, n'importe quoi, il n'est pas expert en compta et c'est normal, tu vois. Et donc euh, choix numéro 1, il embauche un bon comptable, choix numéro 2, il passe par un, un, un cabinet de conseil, conseil en compta qui va l'aider, etc. etc. Ok, ok. Et euh, alors du coup, il euh, bah, y a Erol encore qui nous avait posé une question sur c'est quoi la finalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui rendent les cabinets de conseil, un papier, une pr présentation ouais. PowerPoint, mais en fait ça dépend clairement de, ça, de ce qui est demandé, c'est ça Ça dépend de la boîte. La mode aujourd'hui <coughs> était au PowerPoint, tu rends des PowerPoint, enfin tu fais des présentations au PowerPoint. Il y a eu une mode à une époque où c'était tu rends un fichier euh, papier, tu vois, enfin un dossier papier, euh, faire des Word. mais en fait les gens ne lisent pas les words parce que tu comprends c'est chiant de lire un word. Et en vrai, moi je suis assez d'accord avec ce truc-là, ça fait chier de lire des words mais en fait tu fais passer toutes les idées sur un PowerPoint beaucoup plus facilement. Mm -hmm. euh, voilà. Donc tu deviens expert en PowerPoint. Ok. Euh, C'est un peu mon métier, je fais des, des PowerPoints et, euh... et là il y a Miro et, ou Klaxoon pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si ça vous parle. C'est des sortes de boards euh, où tu, tu mets des trucs euh, sur des post-it euh, virtuels aussi tu peux faire de ça, tu organises des ateliers beaucoup, moi je, je suis un, un, une sorte de sous-spécialité d'organiser de, de, des ateliers avec des post-it pour euh, faire sortir des idées, mais là encore ça paraît gadget et très con, mais je vous jure que je vais dans des boîtes, les mecs me disent bah en fait on a tel service à organiser, on veut organiser tel logiciel, et je dis ok ben bah, vous voulez faire quoi Et pour qui Et euh, en fait euh, vous voulez que ça serve à qui Et vraiment vous êtes sûr que ça va servir Et en fait tu leur... les gens ne savent pas pourquoi ils veulent le faire. Mais mmh. je, je vous jure, je... je... Actuellement, je bosse pour une boîte et en fait, je leur ai dit Mais ce logiciel, il va servir à quoi Bah, on sait pas, mais c'est un tel qui le demande. Oui, mais pourquoi il a besoin Bah, je sais pas, faut lui demander. Donc, on va lui demander, le dit. Et, et puis, en fait, tu as une personne A qui dit ça va servir à ça, une personne B qui va dire autre chose, une personne C qui va dire Ouais, mais c'est moi qui gère les chiffres, donc en fait, on va pas faire comme ça. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que tu vois, tu fais aussi, enfin, une partie du boulot, c'est tu mets les gens autour d'une table et tu fais une réunion avec des possibles, tu dis Ok, bah alors c'est qui vos, vos utilisateurs Ok, bah, c'est ça, vos utilisateurs. Ok, c'est quoi l'utilisateur qui, qui a le plus besoin de votre logiciel Et en numéro 2, et en numéro 3. Ah ok, d'accord, bon bah déjà vous avez classé les gens qui avaient vraiment besoin de ce logiciel qui va être fait. Les gens, mais même rien que ça, les gens se disent, waouh, incroyable, vraiment quelle clarté dans les propos, ça peut paraître débile, je vous jure, mais, mais oui, pour des grosses boîtes, c'est pas simple. Et après je dis, ok, si on le fait pas, qu'est-ce qu'il y a mal Je vous pose la question, tu vois, qui, qui a mal, qui, à qui ça pose un problème Ah bah le chef machin il est pas content, et puis après le chef bidule, lui ça l'emmerde. Ah mais qu'est-ce qu'il a le plus mal entre le chef bidule et le chef machin Ah bah lui ah, incroyable Bah du coup, bam, tu vois, t'as clarifié l'idée, tu dis, ok, donc nos utilisateurs finaux, c'est eux, et on, on le fait aussi pour les chefs, parce que c'est ça, dans les entreprises, on travaille aussi pour des chefs. Ok, du coup, bam, bam, bam, on sait à peu près euh, euh, à qui on le fait. Troisième question, ça répond à quel besoin votre logiciel Ah, bah en fait, on veut faire euh, telle euh, technique. Non mais, c'est pas la question que j'ai posée. Je vous ai pas dit, euh, tu vois, genre, par exemple, ils disent, oui, on veut passer sur AWS, c'est un, un logiciel. Non mais, passer sur AWS, c'est pas une... Euh... Pas une... Ça répond pas à un besoin pour un utilisateur final. C'est quoi le, le besoin final qui a derrière ce truc-là Ah, mais en fait, on va utiliser tel logiciel. C'est pas la question que tu es Donc, tu répètes quatre fois la question, et en fait, à la fin, ils disent « Oui, ben, en fait, notre logiciel, il sert à tel truc. Enfin, pour cette personne-là, il va servir à répondre à telle problématique. » Ok. Très bien. Bon, maintenant, après, on se pose la question de la technique. Tu vois, mais tu sépares un peu ces trucs là de « à qui ?»« Pourquoi euh, ?» et, et « et, et, et, et, euh... Et en bref, voilà. À qui, pourquoi et comment Et tu vois, en me disant, c'est pas pareil. Et en fait, bah, déjà, tu apportes des choses à des boîtes. Et après, tu fais un PowerPoint. Tu dis, bon, ben bah, voilà, on a fait des ateliers avec des post-it, on a classé les trucs, on a classé les machins. Et du coup, je vous fais un beau PowerPoint en vous disant euh, ça. Mais du coup, comment t'expliques le, le fait que ces entreprises aient besoin de, de, de conseils extérieurs Parce que, enfin, ce que tu dis, en effet, ça a l'air vraiment euh, basique. Euh, yes. Euh, mais, et et c'est fou. Enfin, j'ai, ouais, j'ai vraiment l'espèce le, le, de, de sentiment. On parle Entreprise que... là, mais le pire que j'ai vu, le pire, la plus grande folie public. que j'ai vue, c'est pour le service public. Ouais. Je, je vais pas vous dire qui. Enfin, je vous ai déjà dit un peu qui tout à l'heure, mais j'ai vu des, des trucs hallucinants sur, euh, notamment dans l'époque du Covid là, avec des gens qui étaient hors sol, puissance 1000 et en fait, tu as une telle administration avec un, un tel nom. C'est très de droite, ce que je veux dire. Avec un tel nombre de fonctionnaires. En fait, c'est pas tant droite de droite que ça. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, mais et de presta, de machin et tout, qu'en fait, à la fin, les gens ne savent plus qui faire. Et je parlais à des développeurs et ils me disaient, bah ouais, là, on doit augmenter la taille d'un truc, il faut que ça remonte sur six niveaux pour changer euh, la taille d'une image dans, dans le truc. Euh, et, et il fallait demander la, la validation à six chefs différents avant que ça revienne. Et en fait, tu te rends compte que plus la taille grossit des organisations, plus la synchronisation entre toutes ces personnes est longue et compliquée, mmh. et, et moins il faut le faire en fait. Moi mon boulot c'était de dire, mais en fait, vous avez notamment dans le service public en question là, il y avait six développeurs pour sept chefs. Alors que dans des boîtes privées qui marchent bien ou là où tu as vu des trucs où, où ça fonctionnait bien, tu avais six développeurs pour un chef et ça marchait très, très, beaucoup mieux parce que le temps de décision, le temps de se mettre d'accord, le, si le, le temps de synchronisation coûte hyper cher. Mmh. Et en fait, il y a un moment où il faut dire, bah on rationalise ça, donc c'est là où je commence à devenir de droite, en disant, bah en fait, vous avez besoin que d'une personne pour trancher des questions de la taille de la fenêtre, tu vois. Il mmh. euh, y a une personne qui le fait, on ne va pas demander à 6 personnes sur 18 niveaux, on arrête, tu vois, on arrête ça, etc. Mais le mec tu disait mais attends, peut-être que le cabinet mystériel ne sera pas d'accord. Je dis, les gars, on part d'une taille, euh, de... De, fenêtre, ouais, part. Non, taille de fenêtre. On arrête les, le délire, on ne va pas demander <rire> au cabinet mystériel ça. Oui, mais peut-être que... Mais en, tu en fait, tu as l'impression qu'ils sont tellement... Final, ouais, dans le, une espèce le, de sclérose, c'est terrible. Et en fait, pas sont... mais c'est pas propre au service public, et ça, ça c'est vraiment un truc que je veux dire, c'est que c'est propre à la taille des boîtes. Plus ta boîte est grossie, plus t'as chef de chefs et de responsables mmh. et de direction et de machin, plus c'est difficile de synchroniser, et plus il faut arriver à dire, en fait, on va mettre des gens et de man... ils vont travailler de manière autonome. J'ai même envie de dire de manière autogérée, mais il ne faut pas te dire trop fort. Qu'ils euh, <rire> puissent euh, avancer tout seuls, quoi. Et qu'ils arrêtent de demander à des milliers de chefs avant de prendre une décision à la con. Ok, ok. Ok, ben bah, voilà, assez... voilà pourquoi les gens me payent. <rire> mais c'est vachement intéressant parce que moi, c'est des questions qui, qui rejoignent pas mal de trucs. Alors, même si euh, tu dis c'est de droite et tout, mais moi, en effet, le, la, la le, comment dire, la complexité administrative et tout, en fait, c'est pas du tout un truc qui est juste de droite. C'est hein, vraiment un, un truc général de notre société. On, on a une espèce de complexité. Et du coup, toi, en fait, j'ai l'impression que ton boulot, c'est tu vas dans un truc qui a le nez dans le guidon. Qui ne sait ouais. pas du tout comment faire, et toi tu lui dis bah voilà, on va reposer pourquoi on roule déjà, puis après on verra, euh, on verra la suite. Quoi. Il y a ouais. vraiment ce côté-là. Ouais. Moi, mon taf, c'est vraiment conseil en orga. Voilà, J'aide je, je, je, sur l'organisation, je donne des conseils sur l'organisation, mais euh, il mais y a plein de conseils différents. Tu as des gens qui font du conseil euh, en compta, en finance, en, euh, en gestion de produits, en, en UX. Tu vois, genre, par exemple, dans le service public, mm -hmm. un vrai problème, c'est ce qu'on appelle le UX, c'est user experience, c'est dire ouais. ben bah, en fait, votre logiciel, il est cool. Mais vous l'avez fait tester à des vrais utilisateurs finaux mmh. Ah bah non, jamais. Mais du coup, ils comprennent quand ils lisent vos putains de jargon administratifs imbitables sur le site des impôts Ah bah non, jamais. bah du coup, voilà, as des gens qui font du conseil en disant, bah en fait, ils vont juste mmh. interroger l'utilisateur finaux en disant, ok, quand vous ça. voyez cet écran, vous avez envie de cliquer où Vous comprenez quoi Qu'est-ce que vous comprenez pas Et donc, faire un autre, un autre taf, tu vois. Ouais, j'ai une de mes amies qui bosse dans une boîte comme ça aussi. Ouais, c'est vrai que c'est... Et Monsieur Ibou dit les gens sont alignés par leur hiérarchie, et tout à fait, je suis en train d'écrire un petit bouquin euh, que je n'arrive pas à écrire, hein, on va, va pas se mytho, euh, sur justement la question de l'organisation et l'autogestion euh, voilà, et les problèmes que pose la hiérarchie. Parce que moi, je, je, je suis assez euh, autogestionnaire. Mon métier d'informaticien me montre qu'il vaut mieux avoir des petites équipes qui sont autonomes sur leurs responsabilités et qui décident eux-mêmes que d'avoir des grosses, euh, des grosses, des machines, grosses boîtes. Hein. Et mmh. qu'il n'y a pas besoin de chefferie. Ouais. Euh, alors ensuite, on a des questions qui parfois sont assez précises. Alors, je pense que je vais commencer par celle-là. Il y a Fluide Silhouette tout à l'heure qui nous posait la question. Quel est le niveau de preuve de ces conseils Qui relie et discute Quels sont les protocoles d'expérimentation pour parvenir aux résultats bah, Ça dépend. Tu vois, genre, moi, dans mes conseils en orga, euh, je demande, euh, En fait, Alors si, le niveau de preuve, c'est que tu vois, tu es dans, dans ma boîte, mais comme dans plein de boîtes, en tu fait, es souvent sous... sous découpé en fonction, tu vois, genre dans ma boîte on fait du conseil en informatique et moi je suis dans une sous-partie de mon entreprise qui fait du conseil mmh. en organisation d'informaticiens. Donc en fait on se voit souvent entre nous et on fait des après-midi, des briefs. Payé d'ailleurs par le CICE, on peut en reparler, euh, <rire> où on se voit entre nous et on se dit, euh, dit euh, c'est des journées, euh, enfin bref, des journées qu on, qu on, ou des après-midi qu'on passe ensemble et on se dit, ok, bah moi j'ai fait ça dans telle boîte, j'ai fait ça dans telle boîte, ah ouais, t'as fait comme ça, t'as eu quel résultat, machin. Donc on se parle entre nous, tu vois, on, déjà on a plusieurs expériences de plusieurs boîtes et après on en parle avec nos collègues, donc on forge des convictions, des trucs, on repart, ce qui marche, ce qui marche pas, les trucs mmh. qui, qui, qui vont et qui vont pas. Et après, quand on arrive dans le truc, bah, notre avis il est un peu plus pris au sérieux que les autres parce qu'on sait de quoi on parle. Un truc. Quand je dis payé par le CICE, ça c'est un vrai truc. C'est que les journées, euh, les, les, journées, euh, les journées recherche et développement, euh, des journées qui commencent à 10h, qui... bon putain je suis en train de me... J'espère que personne dans ma boîte regarde ça, mais <rire> qui commencent à, à 10h et qui finissent à 17h une bière, euh, où on fait du recherche et développement, où juste on se dit ce qui marche et ce qui marche pas dans notre boîte, tu vois. Bon, bah, voilà. C'est des trucs qui ne sont pas payés par les impôts grâce au CICE. Enfin, ou c'est des, des moments où... Euh, qui ne sont euh, pas payés par la boîte parce que le CICE paye, euh, paye ça. <rire> Bref, c'est un scandale. encore un scandale, je, je, suis un... Ah, YouTube, hein. je suis censé diffuser ça sur YouTube. Il y a 20 000 sûr. abonnés quand même. De ouais. euh... bon, toute façon, c'est un pseudo Thomas Babor. On est d'accord C'est un on pseudo, oh, oui, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Euh, du coup, alors on, on a d'autres choses. Euh, Est-ce qu'il y a des cabinets de conseil Alors, pour le coup... Ça, euh, juste je un truc pense... Ibou, bien sûr, on peut discuter en off. Tu me mets un petit message sur... Euh... Twitter en message privé. Ou même peut-être euh... sur Discord, je sais pas. Ou même ah, ouais. sur Discord, d'ailleurs. Même sur faire, Discord, ouais. parce que là, c'est vrai qu'on est sur Discord, donc... En plus, Ibu est sur le Discord, Ibu il il est, euh, est dans les décideurs du Discord, donc c'est bien. Ouais, top. Et euh, du coup, il y avait une question de la tout à l'heure qui demandait « Est-ce qu'il y a des cabinets de conseil pour les dossiers sensibles, genre la défense militaire » Est-ce que tu es ouais. au courant de ça Ouais, ou... ouais, ouais, ouais il y en a bien sûr, j'ai un pote okay. qui bosse là-dedans. J'ai un pote euh, qui est... Euh... Un bon pote qui, est, qui, a, qui a fait un master dans l'armement et qui avait un nom à consonance arabe et qui a mis... 4 ans, je crois, avant de trouver un boulot, avant de finir euh, pour, par trouver un, un boulot dans un, un truc de conseil. Et euh, ouais, ouais, t'as des, des billets de conseil en stratégie militaire, euh, en tout. Et notamment, lui, il avait commencé à faire des stages pendant ces 4 ans, là, où il cherchait un boulot, euh, sur l'information. En gros, il faisait des, des fiches techniques euh, sur les news du moment, les trucs qui, qui étaient trendy, les trucs qui n'étaient pas trendy. Il classait l'information sur quest ce qui était important pour les gens et il renvoyait ça à des mecs... De à des politiques qui ou y, quoi. Donc, as des cabinets de conseil sur vraiment tout et n'importe quoi. Ouais, mais alors, du coup, la, la défense militaire, là, pour le coup, s'il y a des cabinets de conseil, vu que c'est de la défense militaire, c'est uniquement pour le public Bah, oui et non, parce que... Euh, le conseil, c'est compliqué. C'est-à-dire que... c'est... enfin, il y a l'État français qui achète, mais il n'y a pas que l'État français qui achète. Euh, je crois qu'on a beaucoup vendu aux Indiens, par exemple, tu vois, et donc, euh, mmh. euh, bah après, c'est... La différence entre un cabinet de conseil, et un lobby, il est un peu compliqué, mais tu vois, il faut aller vendre des armes à l'autre bout du monde, ou commencer à comprendre, bah, en fait, il y a un tel, vous voyez, sur McKinsey, il y a eu un scandale comme ça. En gros, ils avaient, ils avaient fait la liste de tous les gens à court pour euh, vendre des armes euh, en Inde. Ah oui, c'était sur Wikipédia, je crois. Et bref, ça avait fait scandale. Bah Tu vois, typiquement, tu, tu, si tu payes un cabinet de conseil pour, euh, pour avoir une info pour à qui je dois vendre et comment faire pour augmenter mon chiffre, bah, peut-être qu'ils l'ont fait pour ça. quoi. Non. Ok, ok. Euh, là, c'est Ibu qui demandait la question tout à l'heure. Qu'est-ce que les cabinets de conseil ont changé dans leur pratique depuis l'avènement des plateformes et de la data bah, Tu as de plus en plus de, de trucs sur la data. C'est-à-dire que tu as une... As, alors, un, il faut savoir que l'informatique marche par mode, d'accord Et il mm -hmm. euh, y a eu quelques modes, genre la blockchain, oui. fume, fume history totale, mais je, si vous voulez, on, on parlera un jour, de, on faudra faire une émission spécialement sur la blockchain, euh, la data... Euh... Bref, tu euh, euh, as plein de, de modes qui arrivent et une des modes les plus sérieuses et les plus intelligentes, à mon avis, c'est la question de la data. Parce qu'effectivement, on commence à, à récupérer beaucoup euh, de données. Et là, il y a eu un nouveau business qui s'est lancé un peu dans ces milieux-là de mm -hmm. dire, bon, on va vendre des experts, des data scientists, même, tu vois, des experts. Oui, oui ça, je, de je, la data, je, vois, je vois exactement. Ils sont qui sont des mecs qui ont bac plus de 10 et qui, à la fin, euh, font des moyennes. Tu vois, je te la fais un peu... Je suis méchant en disant ça. Oui, c'est des, des matheux, quoi. C'est des matheux. C'est des, des gens qui font un peu de stats. des aspects voilà. qui sont vendus euh, hyper chers. Et à la fin, euh, on leur demande de calculer le prix moyen des courses. Ouais, des, des régressions enfin, linéaires, des trucs que tu je, fais en terminale, tu vois. On fait, des, on fait des grosses moyennes, tu vois. Ouais. J'exagère, j'exagère évidemment, tu vois. Mais il y a... Euh, j ai, j ai, enfin voilà, on demande de calculer le prix moyen de la, de la ménagère avec tout ce qu'on a vendu sur un carrefour pendant un an. Bon, bah, t'es content d'avoir euh, fait du MathP match là-dessus, quoi. Bon. <rire> mais ouais, mais en vrai, là, je, je troll un peu, mais c'est vrai que la data grossit, explose, et il y a une vraie question de comment on la stocke, déjà. Et ça, c'est un mmh. vrai truc on, dont on ne parle pas, mais bah, stocker toutes ces terras-données de, de, de, de, de, de données, en fait, c'est une science de savoir stocker ces informations-là. Et après, comment tu l'exploites Comment tu t'en tires une information qui est intéressante pour des gens Et, euh, et là, tu c'est. Un une base de voir, données euh... organisée Comment t'organises tes données Ouais, ça, c'est. Ouais. C'est un métier quoi, c'est un métier. Et ça pour le coup, euh, Data Scientist, pour le coup, ça peut justifier son prix pour ça, peut-être. Ouais, ouais, en partie. C'est-à-dire que, en fait, les mecs ont fait des maths, et en fait, à la fin, tu leur demandes de faire du SQL. Et donc, il y a une sorte vrai. de gap, je trouve, qui est un peu... Euh, qui... Moi, c'est deux métiers différents, et pour moi, un très bon bateau n'est pas forcément un bon data scientist, mmh. et parce que as, alors t'as d'autres sous métiers, les data explorer, je sais pas quoi, bref. Pas oui, oui, il y a pas mal de choses, pas mal de choses. Et euh, du coup, il euh, y a euh, Telken qui demandait tout à l'heure. Une étude, par exemple, sur la santé des Français, on leur fournit des données médicales des Français, est-ce qu'ils peuvent les revendre après Parce que du coup, il me parlait oh. d'une affaire euh, euh, qui a eu lieu, la moitié des pharmacies qui euh, vendaient les données des, des, des Français, euh, il, il m'avaient envoyé un lien sur dossierfamilial.com, tu vois. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu dis de ça Ouais. Euh, bah, tout dépend de comment tu fais ton contrat avec tes boîtes, mais pff, enfin, franchement, euh, une boîte qui laisse passer euh, la revente, c'est une sale boîte. Hum mm -hmm. Encore plus pour le service public. Pour moi, il y a un, il y a un souci euh, quand tu fais ça. Mais ouais. je mets un peu du warning parce que j'avais fait un article sur mon blog il y a très longtemps sur le Data Health. Euh... Euh... Je sais plus quoi là. Euh... Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais... Oh là, tu es très continuer. près de ton micro là par contre. Ah pardon. Euh, je ne <rire> ouais, ouais, je, je, je, je vais pas revenir là-dessus sur le, le, le da, de, Data Hub euh, Health euh, où, je, où je défendais vaguement euh, ce truc-là. Euh, parce que je pense qu'il y a des, il y a un peu des, euh, des fantasmes aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu, ta, donnée est hébergée sur un serveur euh, Amazon ou euh, Microsoft que forcément les Américains, euh, l'État américain a accès à toutes les données du jour. -là. Ça marche pas comme ça. C'est plus compliqué que ça. Euh, je dis pas que c'est pas impossible, que c'est impossible, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et de temps en temps, les, les choses vont un peu loin dans la, dans la parano. Donc il faut aussi, euh, faut aussi garder raison de temps en temps. Mmh. Voilà. Ok, ok. Non, je ne parle pas de mon espace santé, je parle d'un truc qui récupérait les API de pas mal de choses, notamment des, des pharmacies, de, en gros. C'est des données publiques, en fait, euh, qui existent déjà sur euh, euh, quelle, euh, quelle région consomme quel type de médicament, à hauteur de quelle proportion, euh, et qui est revendu dans quel truc. Et, euh, et ces données-là, elles sont des données euh, de science générale, tu vois, et donc qui sont redonnées à des entreprises, si tu demandes. Euh, avec le Data Health Platform, et même si potentiellement il y a des problèmes, en vrai c'est des données publiques, tu vois, genre, donc euh, voilà. mmh. D'accord, ok, je vois. Bon, espace santé, on peut en parler aussi euh, aussi, et là encore... Euh... Je vais peut-être un peu faire le mec de droite, mais l'idée, c'est d'avoir un espace commun de santé publique où tu mets dedans tous tes dossiers médicaux, tes ordonnances, tes machins, et tu peux les partager ou pas avec les médecins. Et en vrai, moi, j'attends que ça. Hein. Enfin, moi, je me perds dans mes papiers sur la santé. Mmh. Enfin, j'ai tout numérisé dans ma vie, sauf ma santé, et j'ai hâte qu'il y ait ce truc-là. Et je préfère que ce soit l'État qui s'en occupe plutôt que des boîtes privées. Euh, voilà Après, tu peux refuser aussi ce truc-là. Hein. Euh, de mémoire, j'ai vu qu'il y avait des trucs. Ouais, ouais, ouais. mais euh, euh, Voilà. Ok, ok. Mais ouais, et puis je, je lance une petite pique, mais ok, pour l'espace le, santé, vous, vous voulez qu'il n'y ait rien dessus, mais du coup, est-ce que du coup, vous allez au bout de votre pensée en mettant rien sur Facebook, en mettant rien sur les réseaux sociaux qui En mettant en rien sur Twitch Tu vois Non, en mettant rien sur Twitch, par, par exemple. exemple. Mmh. Euh, euh. Voilà. La question de la vie privée, du partage de sa vie privée, moi je préfère partager ma vie privée avec l'État et avec mes médecins qu'avec euh, qu Facebook. Bah, Pourtant, ou Amazon, ou actuellement, ou tu es sur Twitch, ouais. tu vois. Mais quand va. tu dis c'est confié au privé, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une entreprise privée a le droit d'accéder à tes données de santé Je ne crois pas que ça marche comme ça. J ai, j ai pas, je ne je suis pas expert, mais... Je euh, ne sais pas. Euh, je, Et c'est pas, je pas parce que c'est ouais. hébergé sur un cloud AWS ou, ou même Microsoft qu'ils ont accès à toutes tes données. Ça ne marche pas comme ça. Il y a quand même un peu le droit en France, quoi, qui est un peu respecté sur pas mal de trucs, quoi. Ok, ok. Alors ensuite, il y a Asilis qui nous demande, Macron dit que c'est les marchés publics, mais est-ce que c'est toujours des cabinets de conseil qui postulent à ces marchés publics, qui demandent une compétence particulière Je ne comprends pas la question. Bah, par exemple, euh, mettons, euh, bah, pour, pour, ton, euh, pour ton histoire de service public qui, au moment du Covid, avait besoin d'un ouais. expert, voilà. est-ce qu'il y a que... Des, euh, des cabinets de conseil qui ont répondu, et alors je vais devoir m'absenter juste un peu pour mettre la lumière en place parce que là ça commence à devenir n'importe quoi mais euh, du coup je te laisse répondre, moi j'ai toujours mon casque donc je t'entends Ok euh... Pour des cabinets bah, si c'est pas des cabinets de conseil, ça peut être des euh... ça peut être des services publics mais du coup non, enfin, si, si tu fais une appel d'offre c'est pour euh, appeler au, au privé quoi. Oui, donc euh, voilà. que, que des cabinets de conseil quoi Ouais. Pour répondre, je vois un peu ce qui se passe sur le chat. Euh, mon espace santé, c'est confié au privé. Mais ça veut dire quoi, confier au privé Les gens qui développent euh, mon espace santé, c'est très certainement une boîte privée. Euh, parce que le projet, il va être fini à un moment et qu'effectivement, ça, ça se dit. Les gens qui hébergent des données, ça va être une autre société privée. Euh, Est-ce que ça veut dire pour autant que d'autres entreprises X ou Y pourront accéder à ces données-là Je crois pas, hein. je, ça m'étonnerait. Hein. Faut-il nationaliser les cabinets de conseil Oui. Moi, je le pense. En fait, je pense qu'il faut le faire différemment. Moi, je suis socialiste, communiste, on peut voir ça comme ça, mais je pense que le but de l'économie marcherait mieux si on avait des... Si les choses étaient étatisées. Cependant, je pense qu'il faut des cabinets de conseil publics. C'est-à-dire que des gens... Enfin, l'intérêt d'un conseil public, c'est que justement les gens sont experts parce qu'ils ont vu... Plein de trucs différents, c'est qu'il faudrait que des informaticiens travaillent six mois pour un service A, je ne sais pas, euh, pour la CNAM, l'assurance maladie, six mois pour, je ne sais pas, les ponts et Chaussées de Paris, six mois pour, je ne sais pas quoi, un autre service public, le euh, ministère des armées, et que tu vois, ils aillent voir des domaines, métiers, techniques différents et qu'ils puissent changer en permanence de ces trucs-là. Euh, voilà. Hop, Quelle belle lumière. J'ai mis une petite lumière. Je suis content. Après, il y a Fluid si qui on n'a aucune euh, possibilité de contrôler à quel point c'est fiable ou pas, c'est quand même euh, des données extra-sensibles. Je pense qu'ils en sont encore sur ce truc-là. Bah, je pense qu'ils font quand même appel à des cabinets de, de Sécu aussi, peut-être, ou des experts sécurité en interne du gouvernement pour être sûr que c'est euh, que, que euh, un peu sécurisé. J'espère. Alors il y a quelqu'un qui dit à partir du moment où les données sont hébergées sur des serveurs américains le gouvernement américain a le droit de regarder dessus non. Alors ça c'est un peu le mythe du Patriot act. en fait le, le Patriot act comment ça marche euh, Ça marche à partir du moment où tu as le Sénat qui fait une demande euh, au gouvernement pour pouvoir accéder à ces trucs là euh, mmh. je dis pas que c'est impossible je dis que c'est quand même, pas si simple que ça, qu'il y a une demande euh, gouvernementale qui demande à aller espionner les données de santé d'un État euh, français. Et il peut le faire qu'en cas de terrorisme. Enfin, la loi américaine, même si elle est nulle, hein, c'est un scandale cette loi, il faut la combattre et tout. Mais euh, ils peuvent le ça, ça reste un petit peu délimité le Patriot Act. C'est pas euh, open bar, tu vois. C'est pas ça y est, tous les Américains ont accès dedans. Non, il faut mmh. que tu une demande. Enfin, il faut que ce soit pour des raisons de terrorisme. Et jusqu'ici, les Français ne sont pas trop des terroristes. Euh, euh, qu'il y ait une demande, que ça passe devant une commission au Sénat, que ce soit validé, que ce soit voté, et qu'après, on envoie... Voilà. Je, je, je trouve que le Patriot c'est nul. Hein. Je... Voilà, il faut le combattre, ça reste une ingérence, ça reste très problématique. Voilà. Et par ailleurs, ensuite, là-dessus, c'est quand même des données qui sont tous chiffrées, euh, donc après, il faut en plus péter les codes, etc. Ok, ok. Voilà. et euh, Alors, du coup, on a, on a quelques petites questions, là, c'était Outcast qui les posait tout à l'heure. Est-ce euh, qu'il y a un lien entre les cabinets de conseil et le groupe Bilderberg. Eh ben, écoute, je vais vous faire une révélation, je ne suis pas membre du groupe Bilderberg. C'est terrible, c'est terrible. terrible. J'aimerais bien, j'aimerais bien. D'ailleurs, j'attends l'invite. Euh, euh, <rire> L'invitation Discord, le petit lien. <rire> le petit lien. Euh, j'aimerais bien dans le groupe Bilderberg, ouais, j'avoue, euh, ça me ferait très plaisir. Euh, D'autant que là, j'ai ma facture d'électricité à payer. Ça fait un peu mal. Du coup, euh, j'aimerais bien être riche et puissant. Euh, voilà. Alors, euh, Sniper, tout à l'heure, euh, je crois qu'on a répondu à cette question, comment se fait-il que les experts ne se trouvent pas dans les ministères Et je Et crois ben... que justement, c'est la, la question de la compétence qui, euh, quand ça évolue très vite, fait que des fonctionnaires peuvent ouais. être assez rapidement dépassés. Ouais. Je pensais, je, je parlais avec un pote qui bosse sur les questions de, de, de domaines, enfin euh, il y a des domaines où clairement, on pourrait employer un, un fonctionnaire à la place, clairement il mmh. euh, y a des domaines où c'est plus compliqué. Dans l'informatique, mmh. les choses évoluent très vite, donc il faut avoir des gens qui ont des compétences, machin. Il y a des moments euh, typiques, tu vois, genre par exemple, tout ce qui est question de supply chain. De, pendant le Covid, il fallait dist distribuer des vaccins qui euh, périmaient euh, s'ils n'étaient pas dans un frigo trop longtemps, et dans toute mmh. la France, dans tous les cabinets médicaux de France. En vrai, enfin. C'est le métier de Carrefour ça, d'envoyer de, plein de, de, de denrées, de caisses à plein d'endroits différents de la France en contrôlant les stocks et tout, c est, c est, ça s'appelle la supply chain, c'est un métier qui est compliqué, il faut des gens qui sont bons, euh, c'est pas un métier d'informaticien, c'est un métier de des logisticiens, etc. Non, euh, ouais. Voilà. Si tu fais une procédure classique d'embauche pour ces, ces trucs là, avec des recrutements à l'ancien et tout, bah, tu perds 6 mois, 7 mois et après tu mets en place les protocoles, les machins, bref. Mmh. Euh, voilà, après il y en a, enfin chaque, chaque domaine est différent, quoi, mais euh, ouais. Mmh. Mais après, le, le problème il est où C'est à dire que un conseil, c'est un conseil, et tu devrais enfin, je fais d'autres mots Il y a un truc qui s'appelle l'université, et euh, avec des intellectuels qui réfléchissent et qui pourraient faire ces trucs de conseil là, Ils pourraient se, service, se servir de l'université française pour justement tirer sur du conseil et bref. Euh... Mmh. Ouais on pourrait servir de l'université, puis tout à l'heure tu disais faut-il nationaliser les cabinets de conseil, tu disais oui, donc mmh. finalement ce que dit Fluide Silhouette en disant pour moi la sécurité sociale doit s'occuper de la sécurité sociale, pas déléguée, euh, en fait ça pourrait être possible dans un monde où les cabinets de conseil sont, sont nationalisés. Mmh. Voilà. On a une, en tout cas où l'État pourrait avoir par exemple une activité de conseil, est-ce qu'il y a des cabinets de conseil dans l'État Non. Je, vous non, vois, non, pas ma pas. connaissance euh, Pas ma connaissance. Mais tu vois, tu peux le penser en termes d'organisation, tu peux le penser différemment. Est-ce que c'est pas le but d'un ministère de conseiller ceux qu'ils font Mais du coup, ça veut dire mmh. qu'ils sont en mode conseil et pas en mode ordonnance. Et donc, ça veut dire que tu acceptes qu'il y ait une certaine autonomie euh, sur le terrain. Et ça, euh, tu vois, tu as des rapports de pouvoir, des rapports de carrière, des machins, et c'est plus compliqué. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, à mon avis, c'est un truc à réfléchir. Tu vois. Le ministère de l'écologie, il devrait être un cabinet de conseil sur les questions d'écologie pour tous les autres ministères. Tu vois. Et mmh. il devrait être force de proposition, de conseil, d'amélioration, proposer des choses sans imposer forcément en disant « bah maintenant la doctrine elle est là et vous obéissez ». Enfin quoique, que, et des fois c'est peut-être bien aussi. de ouais. la démocratie, ici si on a élu euh, euh, un truc, c'est peut-être justement pour changer des choses quoi mm -hmm. sur l'État. Euh, ouais. euh, du coup, ensuite on avait euh, une question de Hérol sur la commission Atali. Est-ce que... Il y a quelque chose qui est en rapport entre les, les commissions euh... Est-ce qu'il y a un rapport les... entre, par exemple, une commission comme la commission Attali, d'où a émergé Macron, et les cabinets de conseil, ou est-ce que ça n'a ouais, vraiment ouais, rien à voir Alors, oui et non. C'est-à-dire que, euh, euh, si je dis pas de bêtises, dans la commission Attali, il y avait des gens de McKinsey. Euh, il y avait. des trucs... En fait, là, si tu veux, on est sur un niveau d'élitisme à la française qui fait que, euh, que ce soit la commission Attali, ou que ce soit, euh, tu vois, le ça peut être des trucs très cons. Genre le, le club de... de euh de golf, de je ne sais pas où, tu vois, où en fait, bah, en tu fait, as des qui se retrouvent. Quoi. Et les élites financières se retrouvent et sont mélangées avec les élites euh, étatiques, mmh. et euh, bah, tu as du dialogue, tu vois, et euh, tu as, des... as du dialogue, tu as des, des... des passe-pleins, et... que ce soit où les gens qui ont fait l'ENA, tu vois, euh, voilà, sans rentrer dans Bilderberg, mmh. les francs-maçons, les Illuminati, je ne sais pas quoi, en vrai, les gens qui ont fait l'ENA, bah, en fait, ils... ils sont potes, ils se voient ensemble, ils prennent des, des... des, cou... des bières ensemble, alors non, ils ne boivent, boivent peut-être pas de la bière, ils boivent peut-être euh, très cher, mais mais ils se voient ensemble et euh, pas besoin d'avoir fait Bacchus 10 en sociologie pour se dire Bah attends, euh, j'ai besoin d'un expert X ou Y, tu veux pas m'aider Et puis après, ah ouais, mais bah attends, mmh. tel truc. Et ouais, il y a du passage de l'un à l'autre. Euh, des vases communicants. Il euh, y a des vases communicants, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Dans les très ouais. hauts niveaux, ouais, ça arrive. Ouais. Ok, il y a Stiper qui nous pose une question sur les impôts. Sachant que ouais. McKinsey ne pas d'impôts euh, en France, est-ce que les autres euh, cabinets de conseil payent des impôts mais... en France ou est-ce qu'ils sont tous et des évadés Quel... fiscaux honteux moi, je te fais dans l'autre sens. Quelle boîte du CAC 40 paye des impôts en France <rire> euh... Mais Tu vois, le problème, il est là. Enfin, bien sûr, euh, McKinsey ne ouais. paye pas d'impôts, c'est un scandale. Et il, ça... McKinsey, c'est vraiment le diable. Hein. Regardez la page Wikipédia. Euh, oui. euh, ouais, moi, j'avais je... vu la page Wikipédia, ça m'avait fait beaucoup rire. C'est drama. Cette pas... boîte, c'est drama. Mais ce n'est pas euh... une page Wikipédia, c'est un casier judiciaire, on appelle ça. <rire> C'est scandaleux C'est, euh, comment il s'appelle euh, euh, Notre ami Kelly qui a fait un live sur McKinsey su, mm -hmm. McKinsey Cette boîte est un scandale C'est vraiment ultra problématique C'est vraiment euh, grave euh, Oui le voilà. scandale des opioïdes Nous, parle, nous dirait net et c'est vrai que C'est quand même des, des milliers de morts Des centaines de milliers de morts je crois C'est mm. quand ouais. même assez, euh, assez violent hein. ouais. Après sur les qui payent des impôts Mais aucune boîte du CAC 40 paye des impôts aujourd'hui. Enfin, c'est n'importe quoi, euh, la gestion des impôts. Donc euh, ouais, qui ne paye pas ses impôts, mais comme n'importe quelle boîte du CAC 40 quoi. De Seuls les, les PME payent des impôts Voilà on en est là ouais, ce, qui est, ce qui est quand même assez, assez fou puis en plus ils payent bien les impôts C'est quand même assez dingue Tu vois encore une fois on est de droite là-dessus Mais d'un autre côté moi je, je, je revendique une partie de droite J'avoue qu'en effet tout ce qui est simplification administrative Ça me parle tu vois Le côté baisser les impôts quand t'es pauvre Et notamment même quand t'es une entreprise pauvre je, ça, ça me parle aussi tu vois Il y a des oui. choses qui me parlent Voilà non mais euh... ma mère qui a eu un, une toute petite entreprise où au mieux de sa vie elle a eu deux salariés et en fait la plupart du temps elle s'est retrouvée toute seule parce qu'elle pouvait pas payer ses salariés, elle a payé 30% d'impôts toute sa vie. Euh, Apple c'est 5% ouais. d'impôts, bah ouais, il n'y a ça. pas quoi. Tu Alors il y, y a une question un peu troll de Outcast qui dit notre... est-ce que notre leader Maximo Mélenchon mettra fin aux prestations de cabinet de conseil au sein du gouvernement alors j'espère, mais pas trop vite pour pas que je me retrouve trop vite au chômage. Non, en vrai, on bosse euh, dans, dans plein de boîtes dans le privé, donc en fait, il n'y aura pas de problème pour nous. Ben ouais, je pense qu'il arrêtera ça, quoi. On... J'espère. bah pour, pas... pour fonctionner un peu différemment, c'est vrai qu'il y a l'université en France qui est quand même... Euh, voilà. T'as l'université, t'as des gens intelligents. Après, ce qu'il faut, c'est que les gens voient des milieux différents. C'est ça qui est compliqué. il ouais. ouais, faut développer expertise. une expertise. Ouais. Officiellement, on est expert technique, officieusement, très vite, on est expert politique de la voiture. Nous, quand on arrive, pardon, j'ai peut-être pas bien décrit mon travail, surtout, pardon, je recommence. Souvent, tu arrives sur des questions techniques et tu te rends compte qu'il y a des questions politiques. Et quand tu continues un peu le conseil, etc., euh, typiquement, moi, mon boulot, c'est ça, tu vois, on vient euh, pour faire des sujets de transfo. Et en fait, on rentre, on fait des interviews de gens, donc on interview 20 personnes, tu vois, euh, en en relation un à un, et on dit bah alors qu'est-ce qui marche dans la boîte, qu'est-ce qui marche pas, c'est quoi les trucs que t'aimes bien, c'est quoi les trucs que t'aimes pas, si t'avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais C'est la question un peu à la con. Mmh. Et en fait, t'apprends plein de choses de l'entreprise et comment ça marche. Et en fait, quand on a fait une vingtaine, bah, t'es capable de voir là où il y a des trucs qui vont pas, des trucs qui vont bien et des trucs qui sont machin Et donc, ta presta tu vois, c'est de comprendre euh, la hiérarchie secrète de l'entreprise, tu vois, mmh. et de conseiller sur des questions un peu politiques, un peu machin, euh, ce qu'il faut faire Enfin, tu proposes des trucs techniques, mais qui vont bien rentrer dans le, le schéma euh, organisationnel, technique euh, qu'il y a. Quoi. Parce que si tu ne comprends pas les histoires de chefferie, de coucherie de machin comme je t'ai dit tout à l'heure, tu passes à côté de, de la chose. Quoi. Voilà. Oui, parce qu'en fait, tu peux très bien être chef d'une entreprise et puis euh, ne rien connaître du tout de ce que vivent euh, tes salariés dans les faits, parce qu'ils n'osent pas te le dire, parce qu'il y a le lien ouais. hiérarchique qui fait que, ouais. alors qu'avoir une personne externe, ça peut aider vraiment à... À, à mettre ça. Après, est-ce que c'est ça doit être fait mmh. par les cabinets de conseil, c'est une autre question. Mais euh, mmh. en tout cas, il y, y, y a un besoin à ce niveau-là, c'est sûr. Ça pourrait être un cabinet de conseil public. Tu vois, quelqu'un, enfin, une autre boîte qui, qui vient faire des transfos, qui vient euh, pour ça faire une autre boîte, une autre, un autre service de l'État. Je sais pas, service à l'amélioration continue. Et, euh... Bon. Voilà. Moi, j'ai une question parce que vraiment, euh, j'ai vu McKinsey. Du coup, j'ai vu l'affaire McKinsey. J'ai ouais. vu que. Ils ont facturé un PowerPoint, ça c'est le Sénat qui dit ça, ils ont facturé un PowerPoint plus de 900 000 euros. Du coup, moi j'ai une question qui est quand même fondamentale. Thomas, faut quel diplôme pour être employé dans un cabinet de conseil <rire> Parce que moi ça m'intéresse, <rire> franchement. Là, mais j'avoue. Évidemment. Non, mais... Tu gagnes pas les 900 000 euros pour toi, c'est ça le problème. Ah, c'est malheureux. Bon, pareil, je facture malheureux. 1000 euros par jour, tu vois, et je gagne pas 1000 euros par jour. Mmh. C'est un peu le souci. En fait, tu as les actionnaires qui prennent leurs 20%. Et si on fait nous-mêmes à cabinet de conseil, c'est possible ça bah Moi, je suis pour. Hein. Franchement, <rire> on fait euh, et Thomas Associé. Ça y de la thune. <rire> Incroyable. Non. Plus sérieusement, euh, en fait, ils vendent pas le PowerPoint. Le PowerPoint, c'est ce qu'il y a eu après qu'ils ont fait leur analyse, leur truc. Et le PowerPoint, après, tu as des recommandations et tu as des trucs. Et, ouais. Ouais, ce que tu payes, c'est le temps passé pour écrire le PowerPoint. c'est compliqué. Euh... En fait, ce qui est compliqué, c'est la notion de payer des gens au temps passé. Euh, un artiste, tu vois, tu le payes pas au temps passé. Parce qu'une œuvre d'art, est... enfin, c'est n'importe quoi l'art, mais tu vois, pas, euh... c'est pas parce que tu as travaillé trois heures sur une œuvre d'art qu'elle va coûter moins cher qu'un mec qui aura bossé euh, euh, un an sur son œuvre d'art. Ça ne marche pas comme ça. Les gens qui sont des métiers créatifs... Euh, genre les publicitaires, par exemple, on ne va pas les payer autant qu'ils ont passé à penser, à, juste à avoir leur cerveau qui est arrêté pour penser à la pub, tu vois, mmh. la pub qu'ils vont créer. Euh, ça marche dans des métiers de type ouvrier, tu vois, bah, le temps que tu restes devant ta machine, ouais, tu, tu peux faire un salaire en fonction du temps passé. Sur des métiers de type ingénierie, où tu as une question de la réflexion, de la culture, de l'expérience, euh, de la créativité, me payer au temps passé, ça devient euh, très con et du coup c'est d'ailleurs ça pose des problèmes vis-à-vis -vis des 35 heures ce genre de choses enfin tu vois Mélenchon mmh. le dit lui-même tu vois il a eu une vie intellectuelle euh, est-ce que la retraite à 60 60 ans c'est intéressant pour lui alors que c'est un intellectuel je crois pas et lui-même il est il sent capable de continuer parce qu'il a pas eu un métier qui était fatigant usant c'est sûr euh, sur le, le nombre d'années passées mais pareil sur les 35 heures tu vois ça sert enfin moi, je pense que je travaille pas 35 heures. Euh, je pense que je passe euh, du temps, tu vois, par exemple, à lire des blogs d'actu sur les questions euh, d'informatique, euh, etc., qui ne sont pas directement liés à mon métier, mais qui font de la culture générale, mmh. et qui font qu'un jour, si on me pose une question, je passerai un peu moins pour un con, et du coup, je serai un peu plus expert sur le truc. Mais si tu veux, je passe pas 35 heures à travailler mon PowerPoint pour après le vendre mon PowerPoint. Donc, mmh. voilà ce que tu achètes sur le, le prix. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le genre de boîte euh, soit il faut que tu sois expert sur un domaine, typiquement tu es expert euh, euh, sur un truc technique, euh, es euh, hacker balèze, euh, tu rentres dans une boîte de sécurité, t es euh, expert pas, sur les API, comme moi j'étais un peu expert sur les API, bah, tu rentres dans une boîte de conseil qui est capable de parler d'API devant un client, et souvent tu as des gros diplômes. Euh, tu vois, genre ceux qui font de l'expert, l'expertise généraliste à rien faire, ils ont fait Sciences Po Paris ou des trucs comme ça quoi. Mmh. Oui parce que mais, moi euh... j'allais dire, mais moi tu vois par exemple je suis expert en réseaux sociaux, je suis sur tous les réseaux sociaux, bon à part Instagram yes. tu vois, mais voilà donc je suis expert oui. en réseaux sociaux, est-ce que je pourrais pas faire une boîte de conseils si. euh, pour conseiller des, des boîtes sur euh, leur stratégie euh, réseaux sociaux Mais complètement, mais complètement, mais fais-le. En... Enfin si tu trouves des clients qui payent, après c'est le marché, hein, euh, c'est le capital, mais si tu trouves des gens qui payent, euh, ouais, euh, fais, fais, fais ta boîte de conseils. Parce que moi par exemple... Je, je, Donc, je faut bosse, il faut qu'il y ait euh, sur, sur la place, quoi. Je bosse Alors. notamment pour une boîte pour, un, pour faire des... Je fais un peu de recherche. Alors, c'est de la recherche euh, assez, assez light hein, par rapport à ce que j'ai pu faire dans le passé. C'est vrai que c'est tout doux. Mais euh, c'est de la recherche, par exemple, pour, euh, fait, pour en fait, avoir une base de données pour faire de la vidéo ensuite. Donc, euh, la boîte me paye pour faire ce, cette partie-là. Eux, ils écrivent la vidéo, ils font la vidéo, ils sont contents et c'est très bien de leur côté. Et euh, du coup, c'est une activité de conseil, d'une certaine manière, parce que je leur conseille ce qu'ils vont mettre dans leur, euh, dans leur vidéo. Oui. Et mon livrable, en plus, c'est un Google Doc, donc c'est vraiment oui. du conseil. Ok, ok. Donc, je suis dans un, dans un conseil. Voilà, vous ne pouvez plus me croire, je ne paye plus mes impôts en France. C'est <rire> <C 'est> terrible. <rire> ok. Et du coup, alors, donne-nous une fourchette, hein. pas besoin de nous donner ton, ouais. ton, ton, ton salaire directement, mais combien on gagne quand on est employé dans un cabinet de conseil ou pour une structure de conseil alors, il y a Sniper qui dit Conseille-moi pour ouvrir ton OnlyFans. Écoute, je vais en parler avec ma copine, mais je pense qu'elle ne sera, pas... sera pas hyper, euh, hyper d'accord. Non, c'est pour ouvrir mon OnlyFans. Je crois que euh, Sniper veut ouvrir son propre OnlyFans. Son, son Alors, propre OnlyFan. ouais. sache que pour le coup, euh, je, je connais un petit peu le milieu, donc ça euh... <rire> On savait que tu étais à Malte, nous dit Flix Silhouette. Eh hey, oui Eh hey, oui <rire> euh, Non, combien on gagne euh plus que, euh, alors après moi j'ai six ans d'expérience, euh, je gagne plus que euh, 75% des Français. Voilà. Ok. <rire> et mes études, j'ai fait 5 euh, ans d'informatique, enfin j'ai redoublé donc j'ai fait six ans, et après j'ai fait 3 ans de fac de Sciences Po à paris 8 saint denis où j'ai appris tous les trucs de gauchistes de la terre. Voilà. Évidemment. J'ai 5 ans et 3 ans d'informatique. Et j'ai mis combien de temps entre mon premier boulot dans l'informatique j'ai mis euh, peut-être euh, quelques heures, parce qu'en fait, il y a des gens, pendant tes études, qui t'envoient des messages sur LinkedIn en mode « ah oui, viens travailler chez nous, viens travailler chez nous ». Donc en fait, as... Quand... dans l'informatique, c'est la folie, il euh, n'y tu... a pas de chômage. Dans enfin, quand tu es développeur, dans les trucs que tu es un peu jeune et que c'est les... les métiers à la mode, c'est la folie. Par contre, le vrai problème des informaticiens, c'est quand ils ont passé la cinquantaine et qu'ils sont experts d'un langage de programmation qui n'est plus à la mode, genre tu es expert cobol ou tu es expert je ne sais pas quoi, euh... c'est le drama. Yes, Rue de Liberté à Saint-Denis, ouais. euh, pour Paris 8. Voilà. Et d'ailleurs, syndiquez-vous, euh, évidemment, euh, syndiquez-vous les informaticiens. Euh, je vous conseille. Et ouais, du coup, c'est SP+, ouais, clairement, euh, bah, ingénieur d'informatique, euh, très demandé, euh, les salaires sont bien. Et encore, je suis pas un rapia, mais moi, j'ai des potes qui me disent, « Ouais, nous, notre tech, c'est de faire deux ans dans une boîte et prendre 10% de salaire et aller dans une autre boîte. » Et t'as et des gens, ils ont fait 4, 5, 6 boîtes différentes. Et tous les deux ans, bam, ils, ils bougent de boîte euh, et ils reprennent 10% de salaire. Et ils ont des salaires qui sont trois fois le meilleur Moi, je suis pas plus intéressé que ça par l'argent, mais... Euh... Mais oui, mais tu te dis que par rapport au marché, évidemment, oui bah c'est sûr. Ouais. Puis en plus, si je euh, voulais gagner dessus, je pourrais faire plus, en tout cas. oui, ouais. <rire> <rire> Et euh, alors, du coup, euh, parce que moi, tu vois, par exemple... Euh, il y a un truc qui est en train de bien marcher en ce moment c'est les les édu-tech tu vois il y a des cabinets de conseil aussi dans l'éducation du coup non je connais pas bien assez euh, le monde de l'éducation mais après tu as des boîtes privées de qui font des cours ouais hein. tu peux peut-être voir avec eux <rire> ça pourrait être intéressant voilà non mais je dis ça parce que bon voilà c'est bien ouais. la YouTube monnaie mais ça ça ouais ça paye euh, ça paye des, des... Ouais. appelez-vous voilà. Euh... Abonnez-vous. N'hésitez pas à aller sur Tipeee. Hein. Sur Tipeee, pour le coup, ils prennent une commission relativement faible. Donc, tout va bien. Mais, <rire> pour le reste, <rire> pour le reste, voilà, n'oubliez pas de désactiver de, blo de bloqueurs de publicité. Non, je dis ça, mais moi j'en ai aussi de bloqueurs de publicité. C'est horrible, donc, euh, stop. Euh, moi qui veut se positionner dans le conseil. Mais franchement, enfin, allez lire. <rire> voilà. Et là, là, je, je dis l'inverse de ce que je dis dans certaines de mes vidéos, mais allez lire ce qui se passe avec McKinsey et allez me dire que vous n'avez pas envie de faire du conseil. Allez me dire que vous n'avez pas envie de faire du conseil, après on verra. Alors attends, il y a Fluid qui nous raconte un truc incroyable, en 2001 j'étais chez Capgemini à 10 000 ans par mois, je sortais de Paris 8 en art plastique, comme quoi on peut faire le grand écart. Incroyable. C'est incroyable cette histoire parce que j'ai été à Paris 8, j'ai connu les artistes de Paris 8 qui, je me rappelle, c'était les musiciens qui faisaient de la flûte dans les couloirs, je pense qu'ils avaient fumé un truc incroyable avant, mais Paris 8 c'est un peu spécial comme monde, hein. moi j'ai <rire> Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que as été embauché à Capgey. C'est vraiment, Capgey, ils, euh, ils prennent un peu tout le monde, tu vois. Et après, ils te vendent plus cher euh, en te disant « Oui, oui, il est tout à fait expert dans ce domaine et tout. Et... Voilà. » Fluide, c'est génial, ton histoire. <rire> incroyable, incroyable. Et du coup, euh, flute si, si on ne veut pas trop être indigré, indiscret, mais euh, c'est quoi aujourd'hui ce que tu fais J'ai fait de la flûte ouais. dans les couloirs aussi, ça se trouve, assez s'écroche. C'est possible. <rire> euh, J'étais pas allé en 2001, mais ouais, c'était ça. <rire> mais les mais... artistes de Paris 8, mais c'est cœur sur leur, leur vie y... qu'on aura fait la révolution, Paris 8 sur la meilleure fac du monde. Mais du, coup, et... du coup, en fait, donc, pour être recruté dans un cabinet de conseil, il faut une forme d'expertise et une forme de, comme tu disais tout à l'heure, un, euh, une, une, une connaissance un peu du milieu en ayant fait plusieurs expériences différentes à plusieurs endroits. Ouais. C'est un peu ça le, le ouais. Souvent, tu commences... En fait, tu as deux trucs. Tu as... Toi, et tu as la boîte de conseil. En fait, la boîte de cabinet de conseil, souvent, elle a une réputation sur le marché et qui fait que euh, ta boîte, elle est plus ou moins euh, en haut. Côté. Bas, etc. Parce que tu vois, genre, si tu lances Emric Consulting, euh, c'est chouette, mais personne te connaît aujourd'hui. Donc, euh, ta capacité à te vendre très cher, elle va être euh, difficile. Tu vois Il y a 17 000 euh, abonnés sur YouTube alors, Et 4 000 bon, sur TikTok Je sais pas combien ça vaut les clients, <rire> mais, Je sais euh, pas non plus. Euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, voilà. Après tu vois, sur des domaines très spécifiques typiquement euh, euh, bosser euh, tu vois, coder des trucs, bah des fois tu as besoin de 10 e développeurs pendant 6 mois et pour mm -hmm. aller choper 10 e développeurs, il faut avoir une capacité de recrutement qui est ultra balèze. et donc là les cabinets de conseil sont euh, sont assez euh, utiles. Et euh euh, voilà. et après tu peux te, te vendre et tout et après tu as la fame donc il y a la question de la com tu vois tu as des boîtes qui investissent la mienne par exemple elle investit énormément dans la communication externe euh, mmh. on a des beaux powerpoint on a même quelqu'un qui est Incroyable. payé dans notre boîte pour prendre nos powerpoint et les rendre plus jolis tu vois ah. c'est à dire qu'on fait des powerpoint moches et on envoie le powerpoint à cette personne là et elle est, elle est powerpoint beauty et elle fait des powerpoint plus beaux et après on les passe devant les clients et elle a... est powerpoint beauty Exactement. Incroyable. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est que dans la société de conseil, vous avez un conseil euh, PowerPoint. Bah on a quelqu'un, Mais sûr, on est beaucoup de salariés, on est plus de... On est quasiment 1000, si tu veux, bah, sur 1000 personnes qui font, euh, tu vois, qui... qui... Alors on ne fait pas tous du PowerPoint, tu vois, mais on est quand même pas mal. Bah, à un moment ouais, ça vaut le coup d'embaucher quelqu'un qui, qui est juste là pour améliorer tes PowerPoint. Parce, oui, parce que, en fait, que tu fais de la thune là-dessus. Euh, Mais c'est là. vrai, ce que tu dis là, du coup, ça me fait penser à un truc qu'on n'a pas du tout abordé, c'est la, la taille d'un cabinet de conseil. C'est combien de... Du coup, toi tu dis, vous êtes plus de 1000. Moi, ça me paraît énorme. Tu vois, j'imaginais vraiment un cabinet de conseil comme... Un cabinet, tu vois, comme un cabinet d'avocats. Il y a une quinzaine ouais, d'avocats, peut-être une vingtaine. À la rigueur, une cinquantaine, c'est un gros cabinet. Mais tu vois, 1000 j'imaginais pas du tout euh, ça. Du coup, les tailles, c'est aussi variable que ça Ouais, c'est ultra variable. T as des petits, euh, des gros. tu as des cabinets de comme ça qui vont être spécialisés sur un truc domaine d'expertise ultra balèze, mmh. tu vois, euh, qui, qui va être, je sais pas... Euh... Je sais pas, tu vois, y a, où as un truc où, as, euh, où il faut trois connaisseurs là-dedans et en gros, euh, tu vas avoir des gens qui... Ultra pointu sur un, un domaine et puis tu as des trucs où, euh, où c'est très généraliste, la mienne elle est très généraliste, tu, tu, tu peux demander des conseils sur euh, l'informatique, les organisations, euh, euh, tu vois on, on développe une partie accessibilité pour les handicapés, bah tu vois il n'y a pas, ça fait partie de notre boîte tu vois mais les handicapés qui veulent aller sur des sites internet euh, notamment des sites de l'état où il y a une loi qui sort ça, bah il faut que tu aies des gens qui connaissent comment faire des sites internet qui sont accessibles pour les handicapés et ça c'est des... <rire> donc tu vois ça va, nous, c'est dans le monde très, très large de l'informatique, mais c'est très, très large de l'informatique. Mais tu as des conseils. Il y avait une copine qui, est, qui bossait dans un cabinet de conseil sur les, les questions d'accessibilité, de, de, euh, mais enfin d'architecture et d'accessibilité. Comment tu bosses tu avec des architectes pour leur dire hein, ouais. voilà. euh, comment mettre mmh. les, euh, les rampes d'escalier, les trucs. Et ça, bah, en fait, euh, les architectes ne connaissent pas. Donc, en fait, les architectes faisaient appel à elle pour... Euh... Voilà. C'est des bureaux d'études, quasiment, à ce niveau mmh. Un autre nom pour... Pour la même et c'est intéressant, je suis une silhouette, je, je lis ton truc, t'as fait la géotechnique au CNAM et t'as fini par dessiner des bateaux, c'est un parcours incroyable, bravo. Euh, c'est chouette. J'ai jamais su bien m'y intégrer parce que je voulais, ce que je voulais faire, c'est émanciper les clients en les formant sur les techniques plutôt que de systématiquement devoir apporter des réponses sans rien leur expliquer. Hmm. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas cette, ce risque-là dans les cabinets de conseil de, ouais, de donner des, des demi-réponses ou de donner des réponses vraiment très incomplètes pour être sûr? D'avoir la fois suivante un nouveau conseil à donner, et un peu d'argent, quoi. Ouais, ouais, ouais, bien sûr, ouais. C'est le risque. Moi, je vois un autre risque, c'est un peu d'être hors sol. C'est-à-dire que normalement, t'es bon. Tu vois, alors, typiquement, là, je te donne des conseils en orga, mais je développe plus. Avant, j'étais développeur. Et tu mm -hmm. vois, genre, je dis comment faire aux gens pour qu'ils travaillent bien ensemble, mais je suis plus dedans. Donc, euh, j'ai peur d'être hors sol aussi. Euh, ouais. Euh, voilà. Normalement, on doit être bon, mais. Ouais. Et du coup, alors, euh, c'est étonnant parce que ça me rapproche de, euh, de mon activité moi d'ancien de, de, prof tu vois parce que finalement quand t'es prof tu donnes des conseils c'est un peu aussi le, le truc et, euh, et surtout que bah, je suis en train de redevenir prof mais prof particulier et donc là, pour ouais. le coup, le, le, le truc conseille. Et du coup, c'est rigolo parce que lors de l'entretien que j'ai eu jeudi pour, pour redevenir prof, on m'a justement dit Oui, alors nous, notre pratique éthique, c'est de dire qu'on a un nombre de séances pendant laquelle on, on, va, on va conseiller, sur lequel justement on est censé avoir une expertise. Donc on conseille un nombre de, de, de séances qui feront progresser l'élève. Et une fois qu'il a progressé, notre but, c'est qu'il qu ait plus besoin de nous. Tu vois Ouais. Est-ce que euh, est qu'il y a une, euh, une charte d'éthique ou une. Euh... Ouais, il y a la caméra fait... qui est tombée, c'est ça ouais, ouais, je voulais rallumer la lumière parce que je... la lumière n'est pas top. Je vais peut-être faire un truc comme ça. Voilà. Euh, oui, oui, bah t'as des boîtes qui ont des chartes éthiques, t'en as qu'on en ont moins. McKinsey, ils sont connus pour ne pas avoir d'éthique, mais de l'ouest un peu plus, euh... enfin plus éthique. Euh... Ouais, ouais, ouais. T'as des. qui marchent sur d'autres trucs. Et manières, euh, quoi. du coup, euh, est-ce qu'on est euh, n'irait pas sur le côté euh, politique Pourquoi, Pourquoi à ton avis, pourquoi Macron a choisi McKinsey et pas autre chose Je pense que Macron il a un tropisme libéral qui fait que euh, il pense que ce sera mieux fait dans le privé que dans le public, ce qui n'a jamais été démontré, mais je pense que c'est sa manière de réfléchir. Et pourquoi McKinsey et pas un autre Parce que McKinsey, ils font partie des top 1, quoi. ils sont partie des top 3... Euh, des meilleures boîtes de conseils qui sont les mais plus réputées, ils, ils ont comme... une réputation de, mm -hmm. ils ont une très très bonne réputation sur le sur la sur, la, sur le marché. Et as un effet pervers de se dire mais attendez ils ont réussi à gérer les le... opiacés, des trucs horribles, des machins et tout. Donc forcément mon petit conseil qui est facile, eux ils vont être hyper forts, et ils vont être hyper pertinents. Tu vois. Et... Bah oui mais euh, justement sur les sur les opioïdes c'était un, un truc euh, qui est quand même, enfin euh, un conseil qui est du coup euh... Mal passé, enfin, c'était un mauvais conseil Donc en fait ils ont, ils ont une bonne réputation Alors qu'ils fournissent des mauvais conseils euh, Ils payent oui. pas leurs impôts en France Et tout, enfin, c'est étrange Il y a non. le côté bad guy, ces gens là ils sont débiles hein. enfin, Le côté bad guy Le côté ils trompent dans les affaires sombres Donc en fait j'ai besoin de ces gens là euh, Qui sont pas trop morales etc qui, qui, qui vont faire que ça, ça va marcher comme j'ai envie mmh. Je pense Le côté un peu cowboys Le côté cowboy, Le côté vous allez voir ce que vous allez voir machin. Je pense que ça ah, marche. Hein. Non, non, non. Bon. Ah oui, du coup, en fait, ce que tu nous dis là, c'est que c'est pas du tout rationnel, le choix d'un cabinet de conseil. Non. Non, ça marche sur, euh, sur le, le prestige, sur le, le nom, sur est-ce qu'on l'a entendu ou pas. Euh... Et puis ça marche un peu avec le copinage, tu as des soirées, des machins, des trucs de réseau, pour, euh, pour être un peu dedans. Quoi. Voilà. ok Bon. Okay. Ouais, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire Thomas sur les cabinets de conseil ou est-ce que tu penses que tu as dit l'essentiel Moi j'ai l'impression de, de connaître beaucoup mieux le sujet qu'avant, donc merci déjà, ouais. mais est-ce bah, est que cool, tu as d'autres hein. choses à nous dire Là j'ai pas grand chose, je pense qu'on est arrivé un petit peu au bout, euh, si j'ai envie de terminer sur un truc c'est syndiquez-vous, euh, que vous soyez dans les cabinets de conseil ou pas... Euh... Et... Je pense que c'est important, enfin, on ne parle pas assez du fait que c'est important de se syndiquer, et qu'importe la taille de sa boîte, et qu'importe son domaine, etc. Euh, ouvrez des syndicats dans vos boîtes, parce que c'est par là que ça changera, et que dans la perspective socialiste révolutionnaire, euh, on espère que ce sera les, euh, les euh, syndiqués qui, euh, qui euh, dirigeront l'entreprise, parce qu'ils sont élus par les, euh, par les salariés, et pas euh, euh, euh, Voilà. Et du coup, euh, moi je vous conseillerais d'aller directement ouvrir un cabinet de conseil, comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous syndiquer, vous serez patron. Ce qui est pas mal non ouais. plus. Ah, et d'ailleurs, il y a des prie. cabinets de conseil pour les syndicats. On n'a pas parlé de Incroyable. ça. Incroyable mais, mais en vrai, pour les CSE, les trucs comme ça, tu peux demander... Ouais, euh, des conseils euh, juridiques CSE. ou des trucs comme ça, en fait ouais. Euh, typiquement, euh, analyser les comptes de ta boîte, tu vois, quand t'es CSE, mmh. tu te files bien tous les chiffres et tous les tableaux Excel qu'il faut. Et euh, quitter pour. Enfin, tu vois, genre, moi, je suis un hein, champ d'informatique, notre boîte nous file tous les, euh, tous les comptes, euh, et tous les rapports Excel, machin. Moi, je comprends rien, tu vois. Genre, généralement, je n'ai pas expert comptable, je n'ai pas, pas plus un comptable. Donc, euh, tu fais appel à des euh, cabinets de conseil euh, pour, pour les CSE que le CSE paye. Euh, voilà. Mais en tout cas, c'est indiqué, vous. Voilà, c'est ça que le message que je voulais okay, vous faire okay. passer, Bon bah en tout cas merci beaucoup Thomas pour cette cette émission un peu euh, que, que, que tu bah, t'as tu demandé finalement la semaine dernière euh, qu'on qu mette en place parce que c'est vrai que euh, cabinet de conseil, on a entendu beaucoup de choses et, euh, et c'est bien de remettre un peu euh, la réalité sur, sur ce genre de pratique mmh. Donc, bah, merci. Et puis, euh, et puis bah, je vais dire au revoir à YouTube. Au revoir YouTube. N'hésitez pas yes. à aller euh, donner de l'argent sur Tipeee, à mettre un pouce, à mettre la cloche, à mettre un commentaire ou à partager mmh. euh, cette vidéo si elle vous a appris des choses. à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut